Vas-y, vas-y Vostro vas-y Eradicator, Eradicator. <rire> oé, oé. <rire> Sur un 1, tu meurs. Ah ben, c'est pas moi qui choisis en fait, là clairement, regardez, je jette le dé. Non mais, eh, Salut à toi, Seigneur de Guerre. Je voudrais vous présenter notre partenaire pour cette vidéo, My Place MyObiPlace. Place c'est un site et une boutique où vous trouverez l'ensemble de la gamme Games Workshop à un prix défiant toute concurrence jusqu'à moins 20% sur l'ensemble de la gamme. Si vous aimez notre contenu et si vous voulez toujours voir plus de nos vidéos, passez par les liens d'affiliation en description pour nous soutenir. Je vous souhaite un très bon visionnage. Salut à toi seigneur de guerre et bienvenue sur Creative Wargame. Après 3 ans de bons et loyaux services autour de la V9 de Warhammer 40 000, nous avons le plaisir de vous proposer l'une de nos dernières vidéos avant l'arrivée de la V10. Dans ce rapport de bataille, Vostro et son Astra Militarum affrontent Lucas et son culte Gen Stealer. Ces deux joueurs nous viennent de la Team Creative Wargame, un collectif de compétiteurs dédié à la création de contenu sur YouTube. C'est notre chaîne spécialisée Team Creative Wargame et vous avez le lien dans la description. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous invite à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux Discord, Instagram et Facebook tous les liens dans la description et aussi à nous soutenir sur Tipeee et via nos liens d'affiliation, et encore une fois, les liens sont dans la description. Bonne vidéo Salut les seigneurs de guerre, c'est Vostro sur Creative Wargame, Petit rapport de bataille aujourd'hui, j'ai la joie de sortir pour la première fois l'Astramilitarum à quelques mois, quelques semaines de la fin de la V9. Que dire, on va être sur une armée un petit peu standard en bornes soldier encore, ça marche assez bien, on est après la data slate comme vous pouvez vous en rendre compte par rapport à la sortie de la vidéo. On garde euh, des QG un petit peu traditionnels, on va garder Léontus. Euh, sans de les guerres, tout nu juste là pour buffer, un petit peu comme d'habitude une escouade de commandement de peloton, je garde la bannière, j'y crois encore pour empêcher les fils no pain, c'est toujours rigolo on va avoir un Death Corp euh, Marshall qui permet de donner des bons ordres pour 35 points, ça va très bien avec des petites reliques qui permet de piocher dans les sorts aussi euh, véhicules on va avoir un tank commandeur, un big guy, un gros tank commandeur avec les bonnes reliques qui vont bien pour taper fort, taper lourdement sur du point, casser tout ce qui sera plein de véhicules. On va avoir deux petites unités cadiennes avec des chapeaux Vostroyens, c'est la joie, mais je suis obligé de dire que c'est des unités cadiennes si je veux pouvoir utiliser les stratagèmes, donc ça, ça va être pour nos choix de troupes. Choix de... d'élite, unité de Kazarkine... Le, la possibilité de TP, beaucoup de daka, le fusil snipe, on ne la présente plus. La seule petite différence par rapport à ce qu'on voit, c'est que je vais essayer de lui empêcher d'avoir des malus pour bouger tirer avec des armes lourdes, si on arrive à passer à l'ordre à lourdes 3, très intéressant. Et en même temps, ça lui donne un petit plus de force, donc c'est très intéressant aussi, ça permet d'aller taper un petit peu au corps à corps. Avec ça nous allons avoir euh, cinq sions qui sont là pour éventuellement faire euh, des petits secondaires pour aller un petit peu embêter, chercher des unités, ces cinq petits socles on les place assez simplement toujours avec des radios pour euh, compter sur les secondaires On va avoir un commissaire qui est un choix d'élite sans vraiment être un choix d'élite mais qui, a, qui est présent qui va avoir euh, les lauriers de commandement qui va me permettre de faire euh, un ordre une fois par partie pendant la phase, euh, une, une des phases de mon adversaire au hasard repousser les fêtes à 12 pas on va dire que contre le culte ça peut être assez sympathique et ensuite on va avoir de choix d'attaque de... rapide avec des deux armorets de sentinelle avec des missiles tracker du plasma deux scouts sentinelles avec des lance flammes histoire de pouvoir euh, occuper un petit peu la table et même si c'est pas méta je vais faire euh... Mon qui à dire que j'ai fait des belles conversions, j'avais envie de les sortir depuis le temps. J'ai cinq petits cavaliers d'Attila qui seront là, qui sont. On va voir ce qu'ils vont pouvoir faire. Contre le culte, ça peut quand même faire la blague à voir. Et en choix de soutien, deux unités de Lehman Russ qui vont me permettre d'avoir deux plasma, dont un tank case qui me donnera plus de force. Et deux autres, un Eradicator et un Lehman Russ normal, donc avec euh, essentiellement des bolters lourds, un petit peu de canon laser, des, can des, des plasmas du mi ministre Room, et deux escouades de mortier parce que je pense que ça peut encore faire des choses. Je pense que deux c'est trop, peut-être une, à voir, l'avenir nous le dira. Pour ce qui est des secondaires, clairement par rapport à la liste, je pense que je vais prendre euh, les bannières. On est sur un scénario qui me permet d'en poser deux rapidement donc on peut essayer de tabler peut-être sur un 10 bien qu'il ait une armée qui peut remonter donc peut-être que ça sera moins, peut-être que ça sera plus On verra bien, c'était soit ça, soit Data mais lui aussi peut screen la table euh, Boot Underground, marquer les, scorer des points dès qu'on a des unités un petit peu sur des cartes de table donc ça aussi, ça peut permettre de scorer vite si je prends le centre avec la bannière, je n'y crois pas mais pourquoi pas et le dernier avoir toutes les unités d'infanterie à portée d'officiers, tuer des unités avec des sorts, avoir les unités véhicules à portée des officiers. Grosso modo, juste jouer un petit peu au jeu et on marque 15 points, ça va se faire très bien. Je pense que j'ai fait le tour, n'hésitez pas si j'ai oublié des choses en commentaire, on prend le temps d'y répondre 5 minutes, on se voit sur Discord, sur Facebook, et sur ce, à tout à l'heure Salut l'équipe, c'est Lucas, je vous présente mon armée de 2000 points de culte et de Genestealer. Alors cette armée est jouée sur un détachement custom c'est à dire que je joue des cultes myriades, je joue l'affinité industrielle qui me permet d'avoir aucun malus avec mes armes industrielles, euh, le, la guérilla agile qui me permet d'advance et d'être considéré, considéré comme stationnaire pour le tir et euh, le, le convoi de guerre qui me permet d'avoir un fil no pain à 6 sur tout ce qui est véhicule et moto. Donc je joue un Primus qui sera mon seigneur de guerre. Il est juste là pour donner sa reroll D1 à la touche et à la blesse. J'ai un Nexos qui me permet d'envoyer, euh, les auras du Primus un peu partout sur la table et de distribuer des jetons de tirs croisés et avec ses reliques de récupérer des PC. Après, j'ai un Kellermorph avec ses petits pistolets snipers. C'est un des meilleurs euh, personnages de dégâts du culte. Donc, je lui ai payé la relique Les Balles de Wyrm que tout le monde connaît maintenant qui permet de faire des gros tirs en plus de ses petits tirs qui snipent. Après, j'ai un Reductus Saboteur avec ses tirs anti-véhicule principalement, auxquels j'ai payé la relique, qui lui permet d'obtenir le mot-clé euh, « tir croisé », Donc ce qui permet de fiabiliser son tir. Après, j'ai rajouté un Sanctus, parce que bah, voilà quand on met une triplette de personnages qui font mal, on finit par mettre un Sanctus, donc qui est très très bien sur ce match-là, parce qu'il a une règle qui fait qu'on peut pas tirer dessus tant qu'il est à plus de 12 pas de l'ennemi. Donc ça lui permettra de prendre l'objet qui est le plus euh, dégagé, sans craindre trop les tirs de Vostro. Alors, voilà, en plus ça rime, c'est stylé. Euh, après, le dernier personnage pour euh, conclure, c'est le Clambus. Il repousse l'effet pas 12, il permet de faire des actions et des tirs. Euh, voilà, Donc ça fait 6 persos, c'est plutôt standard pour le culte. En général, on aime bien en avoir euh, même un peu plus. Mais je pense que pour moi, c'est les 6 essentiels qu'on ne doit pas retirer d'une liste. Ensuite, en troupe, j'ai 4x5 acolytes hybrides avec deux charges de démolition à chaque fois. Ils seront là pour embarquer dans les transports. Et maximiser l'utilisation des charges de démolition. J'ai ensuite 3 x 20 néophytes avec à la fois à chaque fois 4 canons sismiques, 4 lance-toiles, un pistolet lance toile et un pioche un piochon énergétique sur le sergent et une icône qui me permet de ramener des gens à la vie euh, en phase de commandement. Ce qui est très intéressant sur ce format parce que contrairement au format AWTC, on peut repoper en ligne à la phase de commandement ce qui permet de récupérer des objectifs plus facilement. Euh, sur ces packs-là, j'en ai un qui peut arriver à 3 pas, un qui peut arriver et qui désigne une unité pour avoir plus un pour toucher, plus un pour blesser dessus, et un qui, peut, qui en arrivant, charge à 3D, garde les deux meilleurs. Et pour compléter, j'ai un petit pack de 10 avec deux canons sismiques, de lance-toiles. Pour les attaques rapides, j'ai des motos, donc j'ai 10 motos, avec euh, deux quads, trois charges de démo, deux lance grenades et l'aptitude, la, euh, la planification magistrale qui leur permet une fois qu'ils sortent de blip, de bouger de 14 pas euh, soit après que vos soyez bouger, soit avant que je bouge. Euh, ensuite, en attaque rapide, j'ai toujours quatre petites motos avec deux charges de démolition pour aller faire des petites actions héroïques de part et d'autre, toujours sympathique. On rajoute à ça en choix de soutien, 3 Goliath Rock Grinder avec canon sismique lourd, euh, lame de bulldozer et euh, cache à charge de démolition. Et pour terminer, j'ai un Goliath Truck avec l'aptitude, euh, la planification magistrale euh, de tous les fronts qui lui permet de repartir en réserve stratégique et d'arriver dès le tour. C'est tout pour mon armée de 2000 points. On se retrouve autour de la table de jeu pour la présentation du déploiement. Bah pour cette euh, pour cette mission au format de 2000 points opposant l'Astra Militarum au culte de Genestiller, nous allons jouer le scénario 12 du livre de, euh, du livre de règles du chapter approach, c'est-à-dire celle qu'on appelle communément les bombes. Faites tomber leurs icônes, je crois. C'est ça. Alors euh, c'est une mission assez classique, c'est-à-dire que il y a des objectifs dans chaque quart de table à 10 pas et à 15 pas du bord, un objectif central. On a 4 points de primaire pour tenir un objectif, 4 autres points de primaire si on en tient un deuxième, et 4 autres points de primaire si on en tient plus que son adversaire. Et le primaire bis sur cette mission-là consiste à poser des bombes. C'est une action qu'on peut entreprendre lorsqu'on est dans la moitié de table de son adversaire. Quand une unité est totalement, n'importe quelle unité, quand une unité est totalement... Dans la moitié de table adverse, elle peut entreprendre cette action. Si elle est super OP, cette action se termine à la fin du tour. Si elle ne l'est pas, c'est à la fin de la prochaine phase de commandement. Non, au début de la prochaine phase de commandement. Et cette action consiste à mettre un petit token. Et après, on pourra refaire cette action à condition d'être à plus de 9 euh, des bombes déjà placées. Et ensuite, on peut désamorcer des bombes. S'il n'y a pas d'unité ennemie, enfin s'il n'y a pas d'unité ennemie à 3 pas. Des bombes, on peut tenter de les désamorcer. Et si on est super OP, ça réussit automatiquement. Si on ne l'est pas, il faut faire un dé, il faut jeter un dé. C'est seulement sur un 4+. Et on se retrouve de suite pour la présentation des déploiements. Alors ça y est, on se retrouve pour le, le déploiement Vostroyen. Mais même avec certains qui auront des mots-clés cadien, c'est défaut. Alors le déploiement est assez simple. On a mis tout ce qui tire loin derrière et qui est très fragile. Donc on va retrouver derrière la grosse ruine de 9 par 9 une escouade de mortier avec une partie de l'escouade de commandement, notamment le Médic, qui va permettre de relever du monde. L'escouade de Kazarkin qui peut se TP pour mettre des mortels aussi bien cachés histoire d'être tranquille. Une unité troupe de choc cadienne juste devant pour pouvoir synergiser les ordres à six pas un petit peu balancés à gauche à droite. La deuxième unité de Stroyen Cadien sera de ce côté là. Pour maintenir l'objectif, et pareil, pouvoir éventuellement repousser des faits pour pouvoir euh, éviter de se faire contourner par, par l'angle où il y a le plus de décor. Les cavaliers, goudés par tout le monde, j'avais vraiment envie de les sortir. Je les ai sortis, ils sont ici, avec euh, un Descorp Marshall qui est caché à l'intérieur, qui a donc la particularité, comme j'avais dit, pour la présentation des armées, de pouvoir donner un ordre euh, sur les mécanisés. De l'Aimant plasma ici, le gros portier, le gatekeeper en plein milieu les deux autres pour couvrir le flanc ils sont assez près de la zone de déploiement je sais qu'il y a des charges de démolition mais si je commence à jouer trop en arrière il peut venir impacter mes figurines et par rapport au secondaire comme on l'a présenté c'est un petit peu son but c'est de me tuer de l'infanterie donc si je peux lui donner d'autres cibles ça peut être intéressant et de ce côté là on a Leontus qui est bien caché ici histoire de pouvoir bouger un petit peu faire l'essuie-glace à l'arrière écranté par deux véhicules et euh, des mortiers les deux sentinelles blindées qui seront ici et les deux scouts de sentinelles qui seront là donc on attend de voir le déploiement euh, très technique de mon adversaire pour savoir après qui aura le t1 et pour après pouvoir faire des redéploiements je laisse la parole à mon équipier pour le déploiement du culte vous allez voir c'est très technique euh, bah, très simple dans mon armée, j'ai euh, des camions Goliath, dans lesquels sont embarqués euh, des acolytes, euh, que j'ai positionnés en blip. Donc j'ai quatre blips de camions Goliath. Après, j'ai un blip avec mes dix motos. Et après, je vais avoir le Nexus et le Primus qui seront aussi en blip. Donc je vais déployer sept blips. J'ai le Clambus que j'ai mis sur table pour bénéficier au maximum de sa bulle de repousse fait pas 12. Et j'ai les motos. J'ai quatre motos que j'ai positionnées ici afin que je puisse bénéficier au maximum de leur mouvement d'avant-garde, c'est-à-dire que si j'ai le tour 1, je vais pouvoir les projeter pour essayer de mettre un derrière les lignes ennemies tour 1. Et si je n'ai pas le tour 1, je pourrais les cacher derrière cette ruine-ci ou cette ruine-là. Au niveau de mes blips, ma principale préoccupation, ça a été d'empêcher à Vostro la possibilité de venir dans ma zone avec des casserkin pour me créer, pour me. pour me faire des dégâts que je n'aurais pas prévus euh, au tour. 1. Donc j'ai essayé de bloquer ma zone avec mes blips et le clambus pour pas qu'il n'y viennent Et ensuite, j'ai positionné mes blips de manière à pouvoir être caché ou agressif en fonction de si j'avais le tour 1 ou si je ne l'avais pas. Sachant que je garde quand même la possibilité de renvoyer un blip en réserve stratégique avec mon truck et que je garde la possibilité de faire un mouvement avec un de mes blips ou de le renvoyer sous terre avec mes motos. Et j'ai également un stratagème pour redéployer deux blips. J'ai donc déployé un blip ici qui me permettra de prendre position soit de ce côté du mur, soit de ce côté du mur. J'ai déployé un blip ici pour prendre également position soit de ce côté de la ruine, soit de ce côté de la ruine. Un blip ici qui, après le mouvement d'avant-garde des motos, me permettra de prendre position soit ici, soit de ce côté de la ruine. Et ensuite, j'ai posé trois blips, même quatre blips ici, euh, Celui-ci est d'ailleurs là. Et en fait, ça me permet soit de sortir de l'autre côté de la ruine, soit de planquer pas mal de figurines dedans. Donc là, vous voyez, il y a un petit blip tout seul ici pour repousser l'effet pas neuf. Et le clambus se trouve dans le coin de cette ruine-là. Voilà mon déploiement. <rire> Alors du coup, bah, on vous a tout présenté. Maintenant, on va passer au jet d'initiative. Avant qu'on ne soit plus copains, bonne partie, mec. <rire> on ne toujours copains. Non, non, non, moi, j'ai plus d'amis après. Tu as le dé noir, tu fais 2, et moi, j'ai le dé blanc, je fais 4. Je vais devoir commencer, ça me fait chier. Les dés sont pipés. Oui. Vostro m'a rappelé à juste titre que dans la fac Games qui est jouée au format ITC, c'est celui qui a le T1 qui fait son premier redéploiement. J'ai deux capacités de redéploiement. Principal, c'est renvoyer mon Goliath en réserve stratégique ou bien payer deux points de commandement pour déplacer des bips, mais ça je le fais en phase de commandement. Et j'ai aussi un petit mouvement d'avant-garde avec les motos. Donc je vais commencer par faire le mouvement d'avant-garde avec mes motos. Ayant le T1, je vais les faire bouger de 9 pas afin qu'elles puissent tenter une charge ou être agressives au tour 1, à mon tour. Donc c'est à moi de redéployer jusqu'à 3 unités. Donc déjà la première idée serait d'éviter à tout prix de me faire avoir mes figurines d'infanterie. Donc je pense sûrement redéployer soit un char pour venir bloquer euh, des passages. Parce que l'avantage c'est que ces unités qui peuvent venir T1, ça va être des motos qui passent pas à travers les murs. Donc j'ai la possibilité de pouvoir essayer de me repaquer et pour réexploser ré après. Euh, donc c'est ce qui va se passer. Clairement je vais redéployer je pense le Lehman Russ. Euh, les mortis, une escouade de mortiers pour venir la cacher pour le moment. Et je pense que je vais soit prendre une troisième unité au hasard euh, sur un jet de D, <rire> soit l'offrir euh, gentiment. Alors, je vais, je vais commencer donc euh, par faire ma phase de co et ma phase de mouvement en même temps, parce que ma phase de co va consister à révéler mes blips, à utiliser quelques aptitudes. Et ensuite, je vais me déplacer. Ici, le mon objectif pour ce tour 1 est d'essayer de mettre un derrière les lignes ennemies avec mon pack de 10 motos. Et commencer à poser mes deux bannières pour prendre place sur la table. Fin de ma première phase de commandement et de ma phase de mouvement. Donc j'ai déployé mes Goliath sur table. Et donc comme je l'ai annoncé, je vais essayer de faire un derrière les ennemis avec ce pack de motos là. La tâche est un peu ardue un, un ardu parce que Vostrom a bien bloqué sa zone de déploiement. Donc euh, si j'ai envie de réussir ce plan, il faut que je réussisse à tuer Suleiman Russ. Euh, et que j'arrive à récupérer de l'espace en le chargeant. Donc euh, le but c'est pas de le tuer au tir, mais plutôt de euh, le finir au corps à corps avec une grenade pour ensuite réussir à avancer et à me positionner euh, dans sa zone de déploiement. L'idée c'est de venir attaquer ce flanc là, de tuer les poneys, de commencer à entamer l'infanterie squad, l'idée étant de limiter sa possibilité de poser des bannières, de scorer boots underground, et aussi bah, de repousser euh, mon arrivée euh, de sous terre. Euh, ici, ce Goliath est venu se positionner avec une Advance dans le coin de cette ruine. Ses motos sont positionnés ici afin de pouvoir charger ce Lehman et potentiellement le retenir au corps à corps un petit peu de temps. Si j'ai une belle charge, j'arriverai peut-être à empêcher à Vostro de poser une bannière T1. J'ai mis mes 5 acolytes qui ont débarqué de ce Goliath-là dans cette ruine afin de repousser l'arrivée euh, des casseurkines de Vostro. Et éventuellement, au tour prochain, ils pourront bouger pour poser une bombe dans, cette moitié de, dans sa moitié de table. Là, j'ai fait pivoter tout le monde. Le Nexus est venu poser une grenade. Le Clamvus est resté dans son coin. Le, le Goliath protège mes persos. Et j'ai toujours cinq euh, acolytes embarqués dedans. Ici, le Sanctus s'est déplacé de 9 afin de pouvoir mettre une bannière. Le Goliath est venu ici pour prendre une ligne de vue et tenter de tirer, de faire quelques dégâts sur le Je me suis positionné de manière à ce que le Saboteur puisse débarquer derrière le mur et éventuellement que les acolytes puissent débarquer devant le Sanctus pour l'écranter si besoin. Et J'ai un autre Goliath qui est venu prendre position ici et qui va tenter bah, de m'aider à tenir ce point. Donc on va pouvoir passer à la phase de tir et j'espère qu'elle va réussir, mais pas trop parce que j'ai besoin de charger ce tank. Bah, du coup, début de la phase de tir, euh, j'ai expliqué mon plan, on va commencer très simplement. Le saboteur va mettre tous ses tirs depuis le Goliath dans le Leman que j'ai euh, prévu d'essayer de tuer. Euh, il a le keyword crossfire, mais il n'a aucun bénéfice du plus un touche ou du plus un blesse, vu qu'il va toucher à deux et blesser à 4. Donc c'est lui que je commence à faire tirer afin de mettre un jeton euh, tir croisé sur le Leman Le saboteur, c'est deux des trois tirs. J'en fais 4, qui vont toucher à 2. Je fais 2 touches et blesser à 4. Je vous retrouverai hein, une save. Ah, D'ailleurs, avant cela, est-ce que tu souhaites mettre moins un dégât non, sur ton Leman Ou sinon, je t'aurais interrompu. D'accord. Donc, tu as une sauvegarde, PA-3, dégâts 3, et ton Leman prendra un petit token. Donc, ma 2 plus passe à 5. Ça ne tanque pas. Ça fait 3 PV, tu passes donc à 10, et je te laisse positionner un petit token. <rire> du coup, une fois qu'il a le token, il est plus facile à tuer, donc c'est le Goliath qui va faire quelques tirs dedans. Alors, c'est les auto canons du Goliath qui touchent à 3, du coup, avec le token, et qui blessent à 5. Une. Tu as une PA-1 pour dégâts 2. Donc, la save va à passer. 3. 3 c'est tanké. Et ensuite, je mets des petites mitrailleuses, deux touches, rien du tout. C'est tanké. Euh, les c'est un tank. C'est un tank. Donc, on va commencer, on va suivre, poursuivre la phase de tir avec mes petites motos. Là, je vais séquencer l'activation. Donc, on va avoir la, le chef qui est devant. Il va lâcher sa charge de démo dans le Lehmann Je vais avoir les deux motos qui sont derrière qui vont mettre les pistolets dans le Lehmann Je vais ensuite avoir... Euh, les deux quads qui vont tirer dans les Rogue Rider de, de, de Vostro et je vais avoir les 5 motos là qui vont tirer dans l'infanterie squad là-bas donc j'utilise la charge de démo, je vais payer deux points de commandement un pour faire flat 6 attaques avec ma charge de démo et un autre pour la passer dégâts 3 ce qui va aussi passer mes lance-flammes dégâts 2 ce qui va être pas mal pour les, les poneys de Vostro sur des 5+, je les récupère grâce à mon Nexus je récupère un point de commandement, je reste à 3 je vais commencer donc par mes 6 attaques de charge de démo sur le Leman. Ça touche à 3, relance les 1. Si j'avais si gardé un As, si j'avais fait un As, j'aurais pris une blessure mortelle. Et ensuite, je vais blesser à 3, relance les 1, parce que le tank était à moins de 6 pas, donc il est exposé grâce à la règle des motos. 3+, plus relance les 1, ça te fait 5 sauvegardes à 5+, plus pour dégâts 3. Pas tous les jours facile ce jeu. Hop. Il y en a un petit hors champ, c'est déjà 9 PV. Ça fait 12 pv. Je pense qu'il décède. Va-t-il va exploser non. non. Tu auras potentiellement la capacité de le faire tirer en mourant, mais on verra ça après la résolution de mes tirs. Je vais maintenant faire un par un mes lance-flammes dans les cavaliers de Vostro pour pouvoir éventuellement relancer mon nombre de tirs. Le premier va faire 6 tirs. Il va blesser à 3 plus relancer les 1. Tu as 4 sauvegardes et à moins 1 dégâts 2 sur tes poneys. Euh, ça fait déjà 4 de mort, t'as ouais. la main chaude aujourd'hui. Le deuxième, c'est pas mal. 5, ok, c'est pas mal. Du 3 relancé 1. Tu as 3 autres. Sauvegarde sur tes poneys. PA. PA-1, donc je sais à bah 5 aussi, je crois. Moi je crois qu'ils mourut. Je crois qu'ils sont décédés, c'est formidable. Ensuite, on fait les tirs des autres motos sur les Cadiens de Vostro. Je leur ai mis un jeton tir croisé pour les toucher plus facilement grâce à mon Exos en phase de commandement. Je vais commencer par les deux lance-grenades qui vont faire des six attaques, blast chacun. Donc ça me fait, 11, euh, ça me fait 9 tirs. Déjà, t'as as la possibilité de, blesser, de baisser à plus 1, donc. Non, non, non, ça je vais. Les ouais. Parce que comme je suis à plus de 6 de toi, je ne bénéficie pas de l'exposé. Okay. C'est juste mes pistolets qui ont force 4 et qui te blessent à 3. Donc là, on part sur les tirs de lance-grenades qui touchent à 3, relance les 1. Et qui vont blesser à 4, relance les 1. Je t'en fais une pour le moment. Et je te fais tout de suite les pistolets, comme ça tu lances. en je même la temps. garde. de là. 5, 3 plus, relance 4 de plus. 4 sauvegardes, plus une, à 5 plus. Je tue 4 quatre, euh, quatre copains. 4 quatre pimpins. Donc il a fini sa phase de tir. Je vais utiliser euh, un de mes PC pour pouvoir tirer avant de mourir. Ouais, avec le Lehman Russ. Avec le Lehman Russ. Donc comme on a dit, je vais tirer sur le Goliath et effectivement je pense que je vais surcharger parce que je pense que le... <rire> déjà mort. l'allocation des BM, c'est pas fou. Euh, donc on va voir déjà le nombre de tirs. 5 tirs. Comme par hasard, j'avais ouais. pris 5D. Ah, tu vas toucher à 4. C'est ça. Et tu vas pouvoir me blesser à 3. C'est toujours ça. C'est de la PA-4, j'ai pas de sauvegarde. T'es dégâts flat 3, mais j'ai moins un dégâts, donc je vais avoir 4 film no pain à faire sur mon C'est ça. Je vais perdre 3 PV, me passant à 7 PV restants. Une belle utilisation de stratagème, fort for, for bien utile. Il faut dire que c'est ta première partie en Astra, du coup tu C'est exactement la première, oui. Et puis, euh, comme vous avez pu le voir, l'entendre tout à l'heure, effectivement, les décider là on fait que j'ai pas pu tester très très fortement la liste, mais ça va venir. Euh, étant donné que je suis un vil optimisateur, je vais quand même faire tirer mes petites motos là-bas. Sur le Lehman, qu'elles ont l'intention de charger, on va voir. Euh, le lance-grenade du chef touche. Oui, je fais tirer en mode euh, gros tir. Touche et ne blesse pas, mais tu auras un jeton de crossfire. Et les pistolets euh, touchent et ne blesse pas. Donc euh, tu auras un jeton. Et on va pouvoir cool. passer à la phase de charge. Donc euh, ici, on va faire quelques petites mesures. Ici, donc, euh, ma charge la plus facile, c'est euh, le Compagnie Commander. C'est une charge à 2 que je ne peux pas rater. Si je veux tenter de charger l'infanterie Squad, c'est une charge à 6 euh, qui est un peu plus difficile, mais qui me permettrait d'avoir plus de mouvement Donc, je pense que je vais déclarer ici les deux unités avec ce pack-là. Et là-bas, je vais déclarer avec cette unité-là le Lehman Russ sans pour autant euh, tenter de, de retirer ta, ton tir de contrecharge. Donc, si tu veux tirer en contrecharge, tu as la possibilité de le faire. On fait... Ma petite charge, du coup, à 6 dans les Pimpins et le Chef. C'est une charge à 7. Je vais la garder. Et là-bas, j'ai une charge à 5 dans le Lehman, C'est une charge à 12. J'aurais préféré que ça soit dans l'autre sens, mais j'ai de la chance. Je fais les mouvements et on se retrouve après. Donc, euh, comme c'était prévu, le Lehman Reuss va tirer un overwatch sur les euh, 4 motos qui ont fait une très belle charge. Euh, donc, pour ce faire, on va commencer par faire le nombre de tirs de tourelles. Bien sûr, je vais tout faire tirer dedans. Donc, ça sera 5... 3. Plus 3. tirs. Qui vont te toucher en 6. Il y en aura déjà 2. Je crois que ça blesse auto même. Et c'est pas que tu crois, c'est que ça blesse auto. Je te fais les deux bolteurs lourds latéraux. Bien sûr. Qui vont te blesser auto aussi. Et le tir de canon laser, ça mange pas de pain. Oh, ok. Alors, les, les bolteurs lourds, j'ai de la sauvegarde à 5. Non le premier va me faire 2 dégâts à Phil Pain, 1 mort, et une à 1 un PV. Ouais. Ensuite, là, j'ai des Phil No Pain, le premier, le, le premier plasma. ma moto à 1 PV meurt, et j'en ai une qui reste à 1 PV. Et le canon laser me fera des 6 dégâts, 4, je le lance pour le plaisir. J'ai 3 motos de morte, il m'en reste donc une. En fait, ce qui va se passer, c'est okay. là, je me mets à 0,5, celle-ci à 0,5, celle-ci à 0,5, 2, 0,5. Celle-ci à 0,5, Celle-ci se rapproche là. Euh, Celle-là, si j'arrive à t'en tuer assez, euh, même je vais, je vais la mettre comme ça pour qu'elle puisse aller euh, pivoter pour euh, toucher ton, ton char. Et si j'arrive à tuer assez de gardes impériaux, je pourrais pivoter sur les sentinelles aussi. Euh, là, ici, je me mets comme ceci. Je me mets comme ceci, je me rapproche. Euh, je ferai taper pour un PC une grenade au corps à corps là-dedans. 3 motos, euh, d'ailleurs ce que je vais faire ici, je me mets au 0.5 de 0.5 et à 0.5 de lui donc j'aurai 3 motos plus un quad là-dedans celle-ci avec sa grenade là-dedans 1, 2, 3, 4, 5 euh, là-dedans et euh, je vais essayer de te faire quelques dégâts donc, Inch'Allah Inch donc pour, euh, pour utiliser ma grenade au corps à corps c'est un PC, je passe à 2 et je vais, euh, je vais commencer par faire mes attaques qui ont le moins de valeur, c'est-à-dire mes 3 mes, mes motos et mon quad donc, ça va toucher, donc, euh, en effet, dans ton compagnie commandeur. Ça va toucher à 4+, plus relance les 1. Et ça va blesser à 3+, plus relance les 1. t'en fait 2, pa à moins 2. Dégâts. Euh, ben, on va être sur du... Bon, non, ça passe. Ok, Bien. donc là, il faut que je passe une grenade. Dès 6 attaques, ça sera une. Ça peut foirer. Du coup, là, je paye un PC pour le relancer. Donc, je passe à 1 point de commandement. Je fais 4 attaques. La grenade, quand j'utilise le stratagème au corps à corps, elle touche à 2, relance les 1. Mais si j'ai un 1 qui reste, ça fait une figurine par 1 qui meurt. J'ai un 1 qui reste. Je pourrais tuer le quad qui est derrière, ce qui me ferait automatiquement mon behind. Mais je suis joueur, du coup je relance. Ok, donc 4 touches, je blesse à 2, relance les 1. force 8. Ça te fait 3 invulnérables à 5. Si tu réussis les 3, je suis béant comme on dit. Facile T'es beau, mais pas On n'est pas, pas loin de la réalité. <rire> on n'est pas loin de la réalité. Euh, ensuite, il me reste 5 motos qui vont s'activer dans les gardes là-bas. J'ai le chef, ça me fait donc 11 attaques au total sur du 4 relance-lien. Et sur du 3 relance C'est de la PA-2, ça t'en fait 5 PA-2, donc tu n'as pas de sauvegarde. Non, ça va faire 5 morts, tout simplement. Parfait. Il en restera 1. Maintenant, je vais procéder à ma consolidation. Je vais mettre cette moto-là qui va venir toucher les Sentinelles et le léman de Vostro, afin qu'ils ne puissent pas euh, tirer hors de ces motos-là. Euh, mes quads vont se positionner, comme on a dit, pour être complètement dans la zone de déploiement de Vostro. Et ces autres motos vont les suivre. Elles vont mourir, mais elles m'ont rapporté des points. Merci, mesdames. Je vais, faire, je vais faire les trois attaques de mon leader Atalane sur ton Lemanrus qui touche à 4 et qui blesse à 6. Rien du tout. Euh, maintenant, tu peux contre-attaquer avec toutes tes unités, j'espère. Je vais riposter. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par activer les sentinelles puisqu'ils ouais. me les alloquent donc en mettant un demi-pas ouais. un demi-pas vu que c'est la même unité pour pouvoir attaquer avec les deux, ils ont deux attaques à tête puisque pas de lame de tronçonneuse. Ça ça me fait plaisir. J'entends bien. On je va voir. Une seule touche parce que je crois qu'elle t'as moins un pour me toucher mais donc non donc okay. euh, ça sera pas bon et je vais te faire les six attaques lehémanrus donc tiens je vais te dire sentinelle bladet touche chacun donc en fait si ah tu la 5 donc c'est bon une blesse une touche une blesse c'est va 4 c'est bon vas-y et maintenant le Lehman Russ qui lui par contre va toucher qu'une seule fois et qui va te blesser à 3 Va bien le blesser. C'est va 4, c'est cassé, c'est va 4. Bon, ça va être facile ce jeu. <rire> On va faire la même opération ici avec les deux sentinelles. Donc il n'y a pas besoin d'avoir. ce sera touche à 5 pour les deux sentinelles. On n'a rien. Et le lehman Russ qui va toucher une fois et qui va. Pas me laisser Malheureusement. C'est un tour qui me semble très correct. Je vais avoir un test de commandement là-bas. Si je fais un 6, ma moto va fuir. Et tout mon plan formidable n'aura servi à rien. <rire> Ça va. Non, Pourtant, vu les jets que tu fais depuis tout à l'heure, tu aurais pu en faire un. Hein. Là, tu peux faire ton petit as Je vais faire mon petit as' C'est mérité. En théorie. C'est mérité. Non plus. Okay. Non plus. Donc, j'ai mon dernier garde euh, qui fuit. Ça, c'est parce que j'ai dit que c'était des cadiers. Ouais. Oui, c'est parce que tu as trahi vos Alors, ici, en termes de scoring, ce qui va se passer, c'est que mon pack de moto ici est sorti d'un blip et il a tué une unité qui avait un token dessus. Donc je vais marquer deux tranches de embuscade. Donc je vais mettre quatre points d'embuscade. Ensuite, derrière les lignes ennemies, j'ai une unité totalement dans la zone de Vostro. C'est trois points supplémentaires. Et bannière, j'ai posé deux bannières. Je suis plutôt fier avec ça. C'est autour de Vostro. Fais-toi plaisir, défonce-moi mes motos, s'il te plaît. C'est parti. C'est pas foufou, on est agressé, mais en même temps c'est logique avec du culte. Et il faut pouvoir écoper les quelques fuites d'eau qui sont rentrées, mais sans, euh, sans passer trop de ressources dessus parce que derrière on a encore, on se rappelle, plus de 60 Généstealers qui sont tapis dans l'ombre. Donc en fait là, ce qui va se passer au niveau de, je récupère un point de commandement. Euh, qui va me servir encore j'ai plusieurs, euh, plusieurs idées je pense que ça va être essentiellement pour faire de la mortelle parce qu'il faut vraiment que je puisse gérer ce pack là donc ce qui va se passer au niveau des ordres on va commencer par ça on va se servir du fait des rebonds où j'avais placé un petit peu cette escouade centrale à 6 pas de tout ce qui est infanterie et des, euh, des sentinelles ici et ce que je vais faire c'est que je vais donner euh, simplement un plus de mouvement sur cette unité qui va le dispatcher Ici, le but étant d'avoir les figurines qui ont été magnifiquement et bien explicitement dites déployées à 6 pas. <rire> Elles bougent de 6. Donc si je fais juste de descendre, je ne pourrai toujours pas tirer. Donc il faudra les deux pas pour me décaler, pour avoir une ligne de vue ici. Et notamment utiliser les 6 BM, puisqu'on rappelle qu'à portée de mon petit pennon, euh, ces films no pain ne marcheront pas. J'aurai quand même les malus maintenant, puisqu'on joue post-fac. Avec ça... Je vais derrière placer un ordre avec mon commissaire qui va être sur cette unité-là. Action, euh, le fait de pouvoir faire une action, de pouvoir bouger, advance et tirer sans les louper. Qui va rebondir sur cette unité-là. Donc qui va être sur cette unité-là et rebondir ici. Qui va me permettre de pouvoir avancer, poser une bannière ici et quand même pouvoir tirer. Je resterai avec euh, les armes lourdes qui mettront un malus à la touche. Mais on est bien obligé. De toute façon, ici, il y aura une reroll des touches, une reroll des blesses grâce à Léontus qui va leur donner, histoire de donner un petit peu plus de chance. Et ce qui va se passer. Donc, ça, c'est pardon, c'est celui-là qui a donné ici et ici, Léontus. Et le commissaire qui est ici a donné fallback, tir et charge, euh, tir ou charge sur les deux sentinelles-là. Parce que clairement, ce qui va devoir se passer ici, c'est que si je reste engagé au corps à corps, je ne suis pas sûr de faire suffisamment de dégâts parce qu'il gardera ses filles no pain avec ce char-là ici. Donc je vais essayer de le faire bouger pour là ici avec les plus de moves qui seront donnés à cet endroit-là. Ici, il va y avoir un plus un hit, c'est anecdotique, c'est vraiment histoire de donner des ordres. Ah, reroll des, euh, euh, re des, des as ouais, C'est pareil. Oui. Je vais faire que des as, donc ça sera un reroll hit. Et ici, vraiment, pouvoir. Tuer les motos. Tuer les motos avec mm. les gardes, les sentinelles. Et tout ce qu'on va devoir mettre dessus. On n'a pas le choix. C'est ce qui va se faire. On fait les mouvements dans la foulée. On va essayer de récupérer les trois objectifs ici. Et on se retrouve à la phase de tir, les seigneurs de guerre. Tout ce que j'ai dit que j'allais faire a été fait. On est vraiment venu vers ici pour vraiment repousser les faibles. On va passer à la phase de tir. Donc Déjà, on va commencer par les tirs qui servent à rien. Alors Les tirs qui servent à rien, ça va être ce Lehman Russ qui va mettre toutes ses armes de coque tourelle. sur le petit pimpin qui reste là et l'arme la, de tourelle qui va tirer ici puisqu'elle n'a pas d'autres lignes de vue donc autant utiliser euh, l'arme de tourelle mmh. et je veux surtout pas tirer avec euh, sur les motos parce que j'ai pas envie de me lever des lignes de vue euh, par rapport à mes caserquines donc on va commencer par les bolters lourds euh, pff, ouais, canon tu laser. Ouais. alors je touche à 5 parce que j'ai moins un hit de fait de tirer et j'ai la reroll des as qui a été donnée par le en le canon laser qui oui. touche qui blesse Qui blesse Fait les dégâts. Pas de sauvegarde. Ça fera quatre dégâts. Je pense qu'il est mort. Il est mort. Ouais. Voilà. On va s'économiser des tirs de bolter lourd. J'aurais pu aussi tenter de tirer qu'avec les bolter lourd, le canon laser. On est toujours à ND. Ouais. Et voilà. Le, le fait de dispatcher, c'est le mal. On va faire la tourelle. Donc on est sur du D6 plus 3 4 T'es chanceux. Euh... Tu tirais depuis un cac, tu un moins un, je crois, non euh, Non, mais là, de toute façon, le cac est fini, donc je suis ouais. plus au cac. C'est comme, en fait, c'est quelque ah, oui, chose qui dure oui, oui, tout le oui. tour. Donc là, je suis, je suis touché à, à 3. Exactement. Relance faire oh. Heureusement. <rire> c'est magique. Putain. Ah, quand on a des dés cassés, ouais. des, des mains cassées comme ça. Et je te laisse en 3. C'est même hein. C'est ça. Mais en fait, il me pompe toute la chance. C'est PA-4 Non, non, c'est PA-2. Ah, c'est un obusier, ça Oui, oui. C'est va 5. Non. Dégâts 3 dégâts 3 oui. donc dégâts 2 pain, 2 pv je suis à 5 restants il est au moins fair play pour ça oh, je suis très poli moi là ce qui va se passer c'est que je veux vraiment tuer euh, les motos donc je vais utiliser mon pc pour faire des mortels sur les armes de mes euh, <rire> de mes Khazarkin. je mets tout là dedans alors on a vérifié j'ai le sniper qui voit en fait j'ai deux figurines dans une arme euh, à gros daka, à salve, qui ne voit pas. Et là, je vais commencer par ceux qui sont force 3, pa 2. Euh, pas de feel no pain, donc ouais. euh, tu auras juste à save à 6. Ouais. Je vais toucher à 3. Euh, à moins 1, euh, 4. À 1, 4. Et ça... Sur du 5. C'est ça. Relance les heureusement. Ici, oui. Donc déjà... 4 BM. 4 BM et 4 save. 3 BM et 4 save, okay. parce que c'est que sur des 6. Save à 6, et euh, donc 5 PV pour le moment. Voilà, je te fais les 4 tiers du salve, de l'arme à salve. Donc déjà, il y en aura une qui blesse auto. Euh, tu touches à 4 parce que c'est... C'est ça, donc je vais en jeter qu'un seul. reroll des As, toujours pas. Donc ça fait une BM supplémentaire. Euh, donc ça fait 2 PV supplémentaires, donc 7 PV pris. Et on va avoir le snipe. Il touche. Qui touche. Qui blesse. Donc... Et qui fait... 2 BM, parce que une BM du stratagème, plus une BM, parce que c'est un 6 ouais. à la blesse, et ça sera du flat 3. Donc j'ai pris 7 PV, maintenant j'en ai pris 9. Et c'est PA combien Moins 2 euh, C'est PA moins 2. Ok, sauvegarde à 6. Je. Donc. On va passer ouais. <rire> au décomptage. J'aurais. On va décompter. Donc, euh, en fait, les BM sont résolus après. C'est ça. Donc, euh, j'ai 7 BM qui sont résolus après. Et là, je viens de prendre donc 2 plus 3. Donc j'aurais alloué sur, euh, sur un quad. Donc, j'aurais mis mes PV sur les quads. Donc, j'ai un quad qui meurt, un quad qui a 3 PV. Et après, il y a 7 BM qui s'ajoutent à ça. C'est ça. Donc, mon quad meurt. Donc, ça fait qu'il reste 4 BM. Donc, deux motos de plus. Donc, les deux quads et deux motos sont mortes. Donc, je vais faire le maximum de tir des gardes qui sont ici, parce est là-dessus. Donc, ça veut dire qu'à 12 pas, de toute façon, il n'y en aura pas 50, puisque ça s'arrêtait ici. Celle-là n'y pas. Donc, ça va nous en faire 3 et 7 qui sont à 12 pas. Donc, 14 tirs. Ouais. C'est du 5. On est là encore Toujours pas de rirole. Il euh, y a une blesse. Ouais, mais déjà, je regarde les trucs qui oh. touchent. Là, je suis. Et ça, rirole des as. C'est 24, c'est bon, c'est donc Tu as des armes lourdes, tu as des armes spéciales J'ai des... deux armes spéciales. Donc, je vais commencer par le plasma qui est devant. Surchauffe, j'imagine Non. non. Tu as, as peur Oui. <rire> je touche pas. Qui ne te touchera pas Le fuseur qui te touchera pas et j'avais euh, ensuite euh, une autre qui était à longue qui ne te touchera pas je pense que c'est au top on va, passer... <rire> on va passer maintenant aux deux, deux sentinelles cent... qui sont ici qui ont les ouais. lignes de vue là qui vont tirer ouais. elles elles vont être forcément en surcharge puisqu'elles sont en reroll des as ouais donc je te fais les deux en même temps pour deux le nombre D3. de tirs et après je te fais les je crois tirs, que tu pareil. blastes encore. Je crois que tu blastes encore, donc tu fais tu six tirs. Tiens six, donc je fais pile poil les six tirs. Donc ah. je te fais la première. Est-ce tout <rire> La première. Ah ça c'est une sentinelle. Oui. Donc tu as déjà une blesse. C'est ça. Ben non, ça sera les deux sentinelles puisque c'est du D3. Ouais. Et comme je rirole les as. T'as déjà une blesse. Deux, deux blesses, euh, deux fois celui-là. Donc deux, euh, deux motos mortes. Il Merci. va en rester encore 4, et avec les 4, ce qui va se passer, c'est que je vais commencer par faire les lance-flammes, pour essayer encore d'enlever, parce que vu que je vois que c'est surtout les jets de touche où j'ai du mal, mm. avec un peu de chance, je vais toucher auto, je te fais les deux d'un coup, puisqu'il n'y a... 8. Mm. Oui, je vous ai dit, il ne faut pas que je fasse des touches. Et sur du le 3 euh, Les jets de blesse, c'est pas formidable non plus. <rire> Finalement. Ça fait 2 PV, là, j'ai un Phenopane. Non, parce sont Okay, okay, oui, et je suis beaucoup trop loin. Il m'en reste trois. Il reste trois motos. Je garde celle qui a encore une grenade, le chef et une petite moto sacrificielle. Donc on vient de voir que le plan était de ne pas donner trop de ressources pour s'occuper de ça. Je suis en train de mettre toute l'armée dessus, <rire> clairement. <rire> euh, ce qui va se passer, c'est qu'avant de continuer à s'occuper de ces motos-là, on va faire les autres tirs qui étaient un petit peu importants aussi. C'était de s'occuper de ces trois mortiers qui vont tirer sur tes Mes garçons qui ouais. sont là-bas. Donc ça sera trois des six tirs. Hop. Donc, ici je prends le moins 1 CT parce que hors j'ai pas de moins 1 hit euh, parce que j'ai pas de moins 1 hit. Tu t'es déplacé avec une arme lourde, donc là je prends le moins 1, je, je touche 6. à 6, full reroll. full reroll. Je te prends les 6, toi tu peux reroll tout parce que t'es beau. Ça fait 3 save. Euh, PA-1 qui est ignoré parce que tu tires hors loss. je suis à couvert, j'ai une 4, j'ai 2 morts toujours ça de prix c'est pas toujours pas fou en soi mais est-ce tout <rire> est-ce tout <rire> est-ce tout euh, j'ai envie de dire non est ce pas tout parce que clairement je veux tuer cette unité là qui peut potentiellement faire euh, poser une bombe juste après donc ce que je vais être obligé de faire c'est de mettre les trois autres mortiers là bas qui vont te tirer euh, là bas qui eux ont le plus un hit donc mmh. qui va me permettre de d'être sur du mmh. euh, 4 du 4 ouais donc, 3 des 6 tirs. C'est pas fou, fou, quoi. Ouais, c'est 9 tirs seulement. Voilà. Et on va être, on a dit, sur du 4. Il y a 2 6, c'est 2 blesses auto. Il y a 4 as. Moi, j'ai <rire> vu ça, tu vois, <rire> la différence. Et euh, je vais te blesser sur du 3, 3. reroll des as. C'est toujours pas fou. C'est va 4, c'est va 4. Il m'en reste un. Il m'en reste un. Euh, au moral. Je vais garder le chef. Ouais, pour essayer d'avoir plus gros moral. Après, il lui reste encore deux PC. Donc là, l'escouade de commandement, je vais commencer par le magnifique Ogreen. Alors, je viens de regarder ses stats, parce que la strat, c'est d'avoir un Ogreen juste pour tanker des PV, mourir, revenir à la vie, remourir. Mais au final, il va faire ses 3 tirs qui touchent à 4, moins 1 qui va ouais. toucher à 5. Formidable on, on voit que c'est <rire> sur une stat, une stat de... Je, je demande même pas si on peut les additionner. Je pense que, je pense que là, on est... Même en les additionnant, c'est mort. Ça me rappelle un certain Poulki... Et donc maintenant, je vais faire tirer les autres. Donc tout le monde est à longue. J'ai euh, deux fusils euh, laser. Non. Ok. Et mon fusil snipe qui a bougé, qui va toucher à 5. Ouais. Parfait. Il qui blesse. va faire une blesse. C'est à moins 2. C'est non, non, même pas. À 3, je blesse pas. Je ne vais pas forcer. Je suis force 3, je fais un fusil laser. Non. Je peux même pas. Je vais mettre les multifuseurs et le canon laser ici. Je pense que vu la chance que j'ai, je vais également mettre le missile tracker. Oui, il faut. Et le la relique va tirer. Oui. Sur un véhicule. Faites-vous plaisir, messieurs. J'ai tué des choses. J'ai failli prendre qu'il mort. <rire> tu vois, parce que c'était oui. quand même une strat où ça pouvait... il y a un monde où ça se faisait, tu oui, vois. Oui, oui, Et Surtout en jouant en deuxième. Voilà, ce monde-là <rire> toujours pas là. Je vais commencer par les deux oui. multifuseurs. Ouais. Donc là, c'est tous les petits trucs qui vont dans la moto. C'est ça. Donc ça va être du 3, non. moins 1. Non, parce que c'est avec euh, un du que 4, sur l'arme de tourelle. Ça va être du 4 moins 5. 5. Et tu vas faire double 6 et ça sera fini. Vas-y, vas-y, Vostro, vas-y. T'as un 6. Donc t'as une blesse. Fais-moi un euh, D6 des, des plus 2. Euh, D6 plus 2. Ah oui, je vais en traverser Allez, regarde. J'en suis Philopane en oh, S2. Il y a une moto de morte. Ensuite, le canon laser. Non. Le missile tracker. Non. C'est parfait. <rire> c'est parfait. C'est de toute beauté. Et donc, on va avoir les 6 tirs plus D3 sur ton véhicule. Ça suit la continuité. C'est terrible. Bon, 7 ben, tirs sur le véhicule qui va être là. Cette fois-ci, il n'y a pas du de 3. malus. Donc, ça va être sur du 3. Là, tu me. Révolte des as quand même. Qui s'est donné à lui-même Ça, non. Pas de 6 quand même. Blesse à 3. PA beaucoup euh, PA-3. C'est ma 6. Et dégâts 3 qui passent donc dégâts 2. Il n'a pas la 6, il est mort. Alors, ici, est-ce qu'il explose Non. J'ai 6 bonhommes à l'intérieur. Tu prends même pas un dé séparé pour dire ça c'est mon chef. Non, je suis pas gentil à ce point-là. J'ai un gars qui meurt. Heureusement que j'ai pas fait. C'est le chef. Heureusement que je n'ai pas fait. Moi j'avais repéré ce dé là. <rire> Tout dans ton petit Goliath, on est sur du D6 plus 3, D6 plus 3, D6 plus 3.. Euh, D3 plus 6. C'est quoi celui-là C'est le. C'est l'éradicator. Le... L'éradicator. Éradicator, éradicator. Oh et <rire> oh <Oé, oé>. et. <rire> Donc on est sur du D3 plus 6. 6. Non, D3 plus 6. Donc ça Donc 9. Ah oui, 8. Excuse-moi, je sais pas compter. Hein. Ouais, ma vie, mais je Ou j'essaye de t'enturer, mais et... très très dur. Ça, ça touche à 3. Ça touche à 3. Rirole des As parce qu'il y a eu l'ordre. C'est 3 blesses auto. C'est bien. Je prends. Je, tout, je prends. Tu <rire> prends plus. Et force 6 qui vont te blesser sur du... Voilà. Bon. Tiens, ça, c'était une touche aussi. Oh, pardon. Bon. Tellement. Ouais. P1 euh, P1-2. Dégâts. dégâts 2 qui, okay. va, qui vont passer des gars. Seva va 5. Finopéna à 6. 2 PV. Il lui en reste 8. Et je te fais tirer les 3 bolteurs lourds. 2 et 3 qui... Ceux-là. Rirole. Ça, ça touche, tuk, tuk, tuk, tuk. Il blesse à 5 également. Et à 1, c'est va 4. Dégas 2 qui la peine à 6. Il est à 7 PV restants. Ce n'est pas normal. Je vais être obligé de payer 2 points de commandement pour sauver mes motos parce que c'est un behind gratos. Donc, euh, j'ai plus de PC, mais mes motos restent en vie. Et là-bas, le petit acolyte, a mmh. un commandement de 8, a perdu 4 camarades. Du coup, sur un 5+, il va fuir. Il fuit. Il y a au moins quelque chose qui se passe normalement. Il n'y aura au pas de bombes posées ici, si bien qu'elles pourront poser des bombes. Tu as posé deux bannières, tu as fait boots à deux. À deux, pour l'instant. Et puis, du coup, on, on achève ce tour sur un 17 pour toi, 17 pour moi, avec la peinture. Début du deuxième tour. Vostro et moi, nous gagnons tous les deux un PC. C'est le tour 2 du culte de Janet Steeler Au début de mon tour. J'ai deux objectifs, ce qui m'apporte 8 points de primaire et deux bannières, ce qui m'apporte 2 points de bannière. J'ai eu euh, beaucoup de chance d'avoir euh, mes motos qui ont survécu autour de Vostro. Du coup, je vais m'en servir pour euh, gratter des, des expositions et éventuellement aller tuer quelques cas euh, Au niveau de ma phase de commandement, du coup, je vais leur donner la reroll D1 à la touche et à la blesse. Mon petit pack d'acolytes qui se trouve ici va récupérer la relance D1 à la touche. Et je vais mettre un jeton tir-croisé sur les Cazurkine. Euh, si tu veux bien, Vostro, mettre sur les Cazurkine un petit jeton tir-croisé. Euh, le, le plan que je vais avoir sur mon tour, c'est tout simplement... Vostro euh, a annoncé qu'il allait utiliser son ordre pour repousser l'effet pas 12. Donc moi, ce que je vais essayer de faire, c'est j'ai mesuré. En fait, je vais pouvoir être en mesure de tirer sur son escouade d'infanterie qui se trouve ici. Éventuellement, de tirer sur ses sentinelles ici. Et... Sur les mortiers, donc ça va être mes cibles prioritaires, je vais essayer de les tuer. Mon véhicule avec son mouvement de 12 peut se décaler et se positionner sur cet objectif de manière à ce que si je tue les mortiers, je retire également la, la bannière de Vostro. Ici, je vais tenter avec mes acolytes de faire une advance à 4 pour pouvoir se positionner sur l'objectif parce que Vostro peut passer super OP en phase de commandement avec un ordre. Donc il faut que soit je tue le Lehman Russ, soit je reprenne l'objectif. Ça reste que d'être compliqué. Euh, si j'échoue à faire mon advance à 4 j'utiliserai sans doute mon point de commandement pour pouvoir advance et charge avec les acolytes ce qui leur permettra euh, bah de retenter, de reprendre l'objet au Lehman Russ. et je tenterai probablement, j'ai mesuré je peux arriver à plus de 12 des sentinelles et arriver à 8 du Lehman Russ, et je tenterai également sans doute une charge à 8 avec mon pack de néophytes qui a le droit d'arriver des réserves stratégiques et de charger avec 3D garde les deux meilleurs le but étant de venir encore une fois engluer vostro, euh, toucher ses lémanes pour euh, l'empêcher de s'en servir au tir et essayer de bloquer son primaire parce que c'est le plus important étant donné qu'il joue en deuxième, il a une capacité de scorer plus de primaires. Allez, c'est parti Alors, fin de la phase de mouvement, je suis un peu revenu sur un truc, c'est que j'ai mis mon jeton de tir croisé sur le pack de garde impériaux plutôt que sur les, les kasurkin parce que je me suis rendu compte en fait que vu que j'avais assez peu de portée sur eux, si je les entamais avec une unité pour leur mettre le jeton, j'avais des chances de ne plus être apporté avec les cibles intéressantes. Donc j'ai décidé de, de, de plutôt faire ça comme ça. Alors en gros, donc euh, mes acolytes ont réussi leur advance à 4 J'ai de la chance, donc j'ai pu en mettre un sur l'objectif. Comme ça, je suis sûr que Vostro ne mettra pas de primaire sur ce point-là. J'ai mis mon Goliath ici. Donc là, il me reste à tuer euh, les mortiers pour être sûr que Vostro ne mette pas de primaire sur ce point-là et qu'il perde sa bannière. J'ai mis mes motos ici de manière à ce qu'elles puissent venir embêter les quins et les mortiers euh, avec des tirs et du cac, et aussi qu'elles me fournissent euh, de l'exposition pour mes tirs. Ensuite, j'ai fait euh, arriver 2x20 acolytes euh, des réserves stratégiques. Le pack noir, c'est celui qui a une charge à 3D, garde les deux meilleurs. C'est mis à 24 piles poils de l'infanterie squad de Vostro afin d'essayer d'en tuer euh, un maximum. Euh, ils ont fait un petit cordon ici qui leur fait qui leur permet d'avoir une charge à 8 sur le Lehman qui est là. Le pack orange s'est positionné de manière à être euh, sur, les, sur les sentinelles. Je ne suis pas à moins de 12 des sentinelles, du coup je n'aurai pas, euh, pas plus un touche, plus un bless dessus, mais comme je vais mettre un jeton de tir croisé dessus et que j'ai des motos qui, cou qui couperont la ligne de vue, ça me permettra euh, d'avoir plus un la blessure dessus. Je vais essayer de nettoyer les sentinelles de cette manière là. Pareil, de la même manière, ils sont venus faire un petit cordon pour que les lance toiles puissent tirer sur les mortiers de, de Vostro. Et je me suis également mis à 8 du Leman pour tenter ma charge à 8. J'ai réussi avec les figurines instantes à faire des petits cordons qui vont récupérer l'aura de relance des 1 de mon Primus. J'ai mon euh, transport qui est resté là, mon Clamvus qui est sorti pour vraiment euh, bloquer l'arrivée en réserve stratégique sur cette zone-là. Euh, les petits acolytes qui étaient dans le transport ont fait une advance pour pouvoir menacer le centre au tour prochain. Le saboteur est allé se planquer dans l'élément de terrain de manière pour avoir éventuellement une sentinelle ou le Lehman qui se trouve ici et ce Goliath là a fait une advance de manière à bloquer l'arrivée euh, à neuf par ici. Donc Vostro pourra arriver par là euh, pour le moment si je réussis pas de charge. Mais dans tous les cas, il ne pourra pas arriver par ici, donc en théorie, mon primaire ne sera pas menacé à ce tour-ci. Vu que le sanctus sera toujours en mesure d'être dessus, vu qu'il qu a plus de 3 de mes unités d'infanterie, Vostro n'a pas de capacité de FEP euh, et de tirer sur mon, sur mon sanctus. La seule manière qu'il aurait de le faire, c'est d'avoir des unités qui survivent et qui arrivent à moins de 12 ou qui arrivent sur l'objectif et qui me retirent le, le primaire. Donc euh, on va pouvoir passer à la phase de tir tout de suite. Donc le plus important pour moi, c'est de commencer par le pack noir qui va tirer tout ce qu'il peut euh, dans l'infanterie squad de Vostro. Je vais passer en mode 24 tirs, donc je vais faire 24 tirs qui vont toucher à 3 à l'enfer hein, et qui seront force 4 et à moins 1 dégâts. Est-ce que tu souhaites faire ta transu Non, non, non, non, non. Ça ok. Et on a fait les stats ensemble, il s'est rendu compte qu'en théorie je vais en tuer 9, même avec sa transu. Sous transu. Ouais. Sous-transu, donc il euh, y a assez peu de plus-value à gâcher ton CP là-dessus. Allez, 3, relance-les 1. Hein. Surtout avec des jets de dés comme ça ou. Ouais, c'est vrai qu'il faut dire que euh, je suis un petit peu en mode cochon. Là. Pour le moment, je suis un petit peu en mode cochon. Venez m'en excuser. Oh, on avait dit que.. Hop là. Hop là. T'as tout ça te save à moins 1 En plus j'ai fait que 2 3 donc c'est vrai que la transue là, là j'ai eu la chance. Là tu peux faire plein de 6. non je fais plein de 6. Je ouais. fais plein de 6. Tu fais plein de 6. C'est pas mal, est-ce que j'ai pas gâché 6 eh... Non, tu as 10, 10 morts pile poil ouais. Donc là ce qui est pas mal c'est que j'ai tué une unité qui avait un token avec une unité qui vient d'arriver donc ça me fera 4 points d'embuscade Je suis plutôt safe là-dessus. Donc je vais commencer euh, je vais commencer par le Goliath. Euh, qui va tirer, qui va faire 6 tirs sur tes sentinelles. Une sentinelle, c'est à 7 PV, c'est ça euh, Oui. Ok, donc j'espère ne pas tuer de sentinelle. Euh, je touche à 4, et euh, j'ai force 6, t'as rendu 6, donc je te blesserai à 4. OK Je te fais 2 touches, et une blesse, pa à 2, dégâts 2. Pas non, tu gagnes 2 un 2. petit token et tu perds 2 PV, t'en reste 5. Euh, ici, vais, euh, je pourrais choisir de mettre le saboteur, mais je vais mettre les néophytes, parce que je pense qu'ils ont plus de, plus de capacité à faire des dégâts sur tes sentinelles. Donc là, je mets 12 tirs d'armes lourdes sur les néophytes, en plus un touche, plus un blesse. Et tous les tirs de lance-toile vont aller sur les petits mortiers qui se trouvent là-bas. Allez, c'est parti. C'est du 3 plus relance les 1. Et après, je blesse à 3 sans relance. Parce que j'ai plus un blesse grâce aux motos. As-tu vraiment besoin de relance Non. Ça, c'est PA-2, dégâts 2. C'est sur la sentinelle, ça Ouais, sur les sentinelles... Euh, les de euh, Je les ai tués. Les deux. C'est 2D, euh, est-ce que ça change plus Non. OK, pour le moment, le plan se passe bien. Les lance-toiles sur les... sur les mortiers. Donc, 8 touches de lance-toiles. Sur des 4+, ça met des BM. Je mets 3 BM sur les mortiers. Euh, il me reste le Sanctus à tirer, le Saboteur. Sanctus... Il va tirer sur le Leman qui se trouve là. Il va toucher auto parce que c'est la règle de son arme et il blesse sur un 5. Plus. Non Par contre, je te mets une petite BM parce que j'ai fait un 4. Plus. Au passage. Et tu gagnes un petit token. Non, je prendrai celui-là. Ok. Ensuite, mon saboteur qui n'a que ça à faire va tirer sur le Leman Ross. 5 tirs, il touche à 2 et il blesse à 4. 2 moins 3 dégâts 3. Ça y est, 25. 6 oh. PV. C'est gratuit, ça me fait plaisir. <rire> je vais je vais faire donc maintenant ce Goliath là va tout tirer euh, dans, les, euh, dans les dans dans les petits morti dans les petits mortiers. Je l'avais gardé pour ajuster éventuellement sur les sentinelles. Je vais commencer par euh, la mitrailleuse vu que tu as un gars un PV. Touche à 4 et blesse à 3. Une sans PA, c'est de la CVA 4 vu que tu es à couvert. Tanké et maintenant 6 tire le force 6 PA-2, je fais une touche et je fais une blesse PA-2, dégâts 2. Donc il me permet d'avoir ma save à 6. Oh C'est beau. Il me reste une unité à tirer, c'est euh, mes, mes motos. Euh, là je pense que le mieux, ce qui a le plus de plus-value, euh, je pense que c'est quand même de tirer.. Euh, je pourrais tirer dans les mortiers, espérer les tuer. Euh, ok. Alors je vais faire. Euh, je vais faire. Euh, Ma charge de démolition, ma charge de démolition restante va aller dans les mortiers. Et je vais faire les pistolets dans les caser La charge de démo, deux tirs, qui touchent à 4, relance-les, hein, heureusement. Et qui blesse à 2, relance les. Un mortier est mort, c'est de la PA-3, dégâts 2. Et après, je fais un pistolet dans les casquins, une touche, une blesse. Tu as une sauvegarde à 3, vu que tu es à couvert. Je te la fais comme ça, moi, bim. Je vais tenter du coup. Euh, la charge de, de, mes, de mes motos dans tes, dans tes carskins et dans tes mortiers. Est-ce que tu souhaites contrecharger euh, Les motos dans les caserkins, il me reste un PC. Si tu fais ça, tu as encore la charge ici. Euh, je vais la tenter. Ouais. Les 6 pimping normaux. Ouais. Euh, pas de reroll là. Est-ce Est-ce tout <rire> Est <rire> je te fais les deux armes et... une blesse le sniper ah ça fait une moto morte c'est PA-2 ou-3 moins c'est PA-3 mais dans tous les cas tu prendras la mortelle ouais. en plus et euh, il me reste le pistolet du sergent non donc j'ai un mort et une mortelle j'ai pas de film No Pain et là j'ai une CvA6 non mes motos sont mortes tu pourras me les rendre non, je vais les écraser par terre. Ouais. Donc là, tu as, tu, as réussi, tu as réussi tu as réussi à m'enlever le behind que tu m'avais offert au tour précédent. Ouais. Donc, euh, c'est plutôt pas mal. Euh, je vais faire la charge à 8 de mes acolytes dans le Lehman Russ. Les oranges euh, non, dans les noirs. ceux qui ont une charge à 3D ouais. gardent les deux meilleurs. Donc, donc, la charge à 8 est réussie. Ensuite, les oranges vont tenter la charge à 8 sur le Lehman. C'est une charge à 4. Euh, j'ai plus de chance je pense de réussir leur charge que la charge à 9 du pimpin là-bas donc je vais relancer, est-ce que je récupère mon PC non, je n'ai plus de PC est-ce que je fais 8 oui donc je réussis de charge à 8 et maintenant la charge à 9 du pimpin là-bas non Voilà. ok, je vais faire mes mouvements de charge et on se retrouve après c'est la fin de mon tour alors euh, Vostro a tiré en contre-charge et m'a tué mes motos du coup ce qui, ça me retire malheureusement euh, des une ennemies en revanche, bah, comme il a dépensé son dernier PC pour le faire, ça m'a permis de de tripoint euh, son Lehman, ce qui lui de se désengager en fait avec le Lehman Russ à son tour et donc euh, ce qui l'empêchera donc de, de pouvoir tirer sur mes sur mes néophytes. Donc c'est plutôt une bonne opération étant donné que j'ai deux packs de néophytes qui ont réussi la charge, euh, j'ai fait aucun dégât et lui en retour il m'a tué un néophyte du pack noir. Euh, j'ai réussi à mettre, des, à mettre des oranges sur l'objectif de Vostro en haut. Ce qui fera qu'il ne scorera pas de primaire et qu'il perdra sa bannière sur cet objectif-là. J'ai réussi à occuper l'objectif du centre et j'ai quand même réussi à tuer euh, le pack de Cadian que je voulais tuer. Ce qui me rapporte du coup deux points d'embuscade parce que j'ai tué une unité avec un jeton. Et deux points d'embuscade parce que j'ai tué une unité euh, avec une unité qui venait d'arriver. Euh, ensuite, j'ai eu deux points de bannière au début de mon tour et 8 de primaire. Et... J'ai quand même tué un acolyte, ouais. un, <rire> un néophyte. Un néophyte, pardon. Et du coup, Vostro, lui, au début de son tour, il aura un objectif, ce qui lui permettra de mettre 4 points de primaire, et une bannière, ce qui lui permettra d'avoir un de bannière. On passe à son tour, 2. Alors, début de mon tour, je récupère un PC comme mon ami Lucas. Euh, clairement, il y a... on voit que le navire a des fuites de plus en plus importantes. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on a encore, on est côté 2. Euh, je vais devoir un petit peu jouer, marquer les points que je peux, assurer les points. Donc, je vais partir sur du boot underground, euh, popper là-bas, popper sûrement les caserquines ici, pour essayer de prélever un petit tribut ici. Il a fait un très beau move avec les deux charges à 8 qui passent, qui me loquent ici. Euh, donc, euh, ça m'embête beaucoup parce que ça m'évite de tuer ça. Et il a encore des unités en FEP. Donc, en fait, le plan va être très simple. Ça va être de pouvoir repousser les FEP, encore une fois, à 12 pas. Donc, via les commissaires. Lui qui peut donner un ordre de commissaire. Le commissaire qui est à l'intérieur. Euh, Léontus là-bas de garder une bulle avec les escouades de mortier, escouade de commandement au niveau de la backline pour essayer de maintenir ça. On va regarder pour mettre le, tous les tirs de lui qui vont quand même servir à quelque chose pour faire max tir ici. Euh, au niveau des ordres, on va voir la reroll des As, comme ça, histoire de, de mettre vraiment le max tir euh, possible. Et derrière, le but du jeu, ça va être d'essayer de venir ici pour apporter un problème, mais un problème qui ne pourra pas forcément résoudre parce que ça repoussera quand même les l'effet ici à 12 pas. Et là-bas, euh, ça repoussera rien du tout, mais peut-être avec une petite charge ici pour essayer. On a gardé les réglettes pour ouais. garder justement venir charger le la réponse essence. du berger à la bergère essayer de lui lever le, sa bannière et un objectif qui tient mmh. chez lui. C'est du coup pour coup, ça va être très long. Je vous retrouve après la phase de mouvement. Bon, on a fait ce qu'on avait dit qu'on allait faire, il y a juste les deux faibles qui ont interverti parce que problème de place, ça rentrait pas, les socles ont changé, donc euh, le but, c'est simple. Enfin, je veux dire, il n'y a pas 50 solutions. Tuer lui, tuer ça, les cinq verts, les cinq verts, les petits robots là-bas, faire le maximum de dégâts au tir ici, et peut-être un personnage, peut-être un personnage, et après, tenter peut-être des charges pour essayer de, de casser ce primaire-là, casser le primaire là-bas, on va voir un peu mmh. ce que ça dit. Je te propose d'y aller gentiment et clairement. Et je vais commencer par le plus sympa. Je vais commencer par lui qui va mettre ça euh, euh, à faire. Tous ses tirs. Je dis Sauf bien. la tourelle. Tous ses tirs. Sauf la tourelle qui peut par contre aller dans un de mes deux mes deux chars. Voilà. Donc tous les tirs ici. Dans les oranges. Dans les oranges. Et la tourelle <coughs> qui va partir. <coughs> ok. Sur ce gentil petit véhicule. Je vais commencer par les plasmas. C'est, t'as des tours à la plasma, c'est ça J'ai les plasmas sur les côtés, oui. Ok, du coup, tu peux pas tirer, ces blasts Exactement, je vais avoir que les trois bolts. Je pensais que tu avais des bolteurs lourds. Non, oui, vas-y. J'ai trois bolters lourds quand même. Ouais. Tu touches à 5 parce que c'est l'arme lourde et que je ne touche à... pas du tout. Tu touches pas du tout, voilà. Voilà. <rire> On est resté <rire> sur la constance. Voilà, je, je ne fais rien. Et la tourelle, donc, la tu la as la ici, même. D6 plus 3, 5 ça tirs. T'es beau Ah oui. T'es beau, hein Et là, par contre, oui, forcément que je fais des dégâts. Searches. Exactement. Là, t'as envie, envie de me tuer. Je rirole les As en plus avec lui, donc autant en profiter. T'as as fait quand même un beau jet de Vostro. Euh, alors, je touche en 4, oui. en 5, parce que je suis dégressif. Mais plus un, donc. Je sais. Euh, non, donc ça fait... Plus 1, c'est l'arme de tourelle. Oui, mais donc je touche en 4 de base, donc en 3, moins 1 de dégressif. Et c'est ça, donc les deux. Allez, PA-4, j'ai pas de save. Dégâts pas... 3, que je passe à dégâts 2, c'est Philopène à 6. Je suis à 8 PV restants. Et alors, tu bah, as eux qui ont que ça à faire. Ça, je vais tout mettre là-dedans. Ok. Il y a un Donc, fusil alors, plasma que tu surchauffes. Il y a un plasma qui va surchauffer. Ouais. Il y a une ratata. Et après, il y aura 2, 4 et 5 avec le petit chef d'armes de... ouais. radiantes. Tout ça à moins 1. Et après, j'ai une invue à 5. Donc à 3 normalement, qui passe sur du 4. Ça, c'est le plasma. Euh... Voilà. C'est chaud. T'es allé gêne de tour, Non. Ouais, non. mais. Oh, c'est fou, ça, quand même. Bon, j'ai un 6 qui va me faire ouais, une hit procréer, supplémentaire. Ouais. Euh, qui va te blesser en 3. Là, j'ai de la C25. C'est ça. T'en as vu. Il ça me reste 3 PV, PV restants. Il est 5 tirs. C'est joli. Ouais, mais pas de 6. Tu blesses à 4. Une. Je peux survivre, je peux mourir. Allez, s'il te plaît, petit Sanctus. Non. J'ai envie de relancer. Est-ce que je récupère mon PC Non. Est-ce que je survie Oui. Euh, ce qui va se passer, c'est que je vais faire tirer donc l'unité là-bas. Alors, on a vu ouais. qu'il y avait euh, les deux ouais. euh, armes spéciales plus une arme euh, ratata qui vont pouvoir tirer dans les acolytes verts, dans les acolytes verts qui sont cachés juste derrière. Alors avec la caméra, on les voit pas bien. Il va y avoir le sniper, ici. le sniper ici et toutes les autres ratata trop loin de tout. Donc euh, parce que je pense pas qu'il y ait 24 tas jusqu'au vert et qui sont ici. Si si si tu peux tirer. Eh ben, tous les autres vont tirer là-bas. Ouais. Ok. Alors je vais commencer par le sniper, c'est ce qui est le plus drôle. Donc, je rappelle qu'ils sont en repousse faible donc on s'en fout. Touche à 3 parce que mon trait fait que j'ai toujours pas de, pas de malus. malus. Ça touche. Blesse. à 3 Est-ce tout Et on a dit les deux armes spéciales et de là s'il te plaît, merci. Et il y avait un gars aussi normal, ouais. euh, tu T'es ouais. Ouais. <rire> vraiment très très beau toi. Par contre, t'as une blessure autour. Ouais. <rire> merci. Je veux toujours voir le positif. Donc là, j'ai un mort. Vas-y, merci. vas-y. Vas C'est vraiment. J'ai un mort. Ok. Voilà. Et bah, oui pardon j'avais d'autres tirs encore. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans les, dans les acolytes. Euh... Vers là-bas. <coughs> ah c'est beaucoup mieux. Tu blesses à 5, c'est force 3 et en du 4. J'ai un mort, je vais retirer celui qui était sur l'objet. Donc vu que les bolters lourds latéraux ne sont pas apportés, les bolters lourds latéraux seront mis sur l'unité de verre, je crois qu'il en reste. Non parce qu'en fait ils sont derrière le. Ah c'est lui il peut voir encore. Voilà. Donc euh, qui vont tirer ouais. là. Et le canon laser et l'obusier ici. Allez, on va commencer. On va commencer par les bolters lourds qui vont tirer sur tes euh, acolytes. Comme ça, ça sera ouais. fait. Du 4. Euh, du 4, ils rollent les As. Même pas besoin. Deux blesses au euh, En 3. À 6. ils sont morts. Ils étaient plus de 3, ils sont morts. Ah, ensuite, le canon laser donc sur le Goliath, c'est ça Ouais. Parfait. Alors des as. À... Ah, je fais partie de la chaîne, je fais un as rirol as. <rire> et des 6 plus 3 d'obusier. Donc ça nous en fait 4 et 3, 7. Je peux pleurer Non, <rire> je ne si, Non mais pleure pas. Vas-y, full bless Voilà. Maintenant, donc. tu comprends le peu cher ouais. Vostro Ouais, de peu ton cher. J'ai pas de save, il faut que je fasse un 6 pour survivre. Euh, paire moins deux. Ah, c'est 2 Ah, c'est pr 2 C'est obligé. Bon, ok, donc j'ai 4 save. save à 6. J'en ici une. Et après, j'ai 6 filles pain à 6. Ah, c'est dégâts 3, donc qui passe à 2. <rire> ok <rire> euh, Cette unité-là, l'unité les... unité de Sentinel, n'a rien d'autre à faire que de tirer sur celui-ci. Ouais. Je pense que. J'en ai un, oui. J'en ai deux aussi. 36, ouais. on est bon. En surcharge, ça ne sert à rien. Je serai dégâts 1, donc euh, ouais. juste deux tirs. Enfin, deux des trois tirs. Je te fais les deux en même temps parce qu'il n'y a pas de surcharge. Mmh. Ça fait trois tirs. Deux touches. Une blesse. Un fin pain à 6. OK. Je, vraiment, j'arrête de lancer. Lance mes dés, s'il te plaît. <rire> Suspicion de dopage et tout. Et ici, on va avoir l'éradicator qui va tout mettre dans le Goliath. C'est vraiment d'une tristesse absolue. Je te fais d'abord les trois bolteurs lourds. Moi je te dis que Leontus il est stylé. Hein. Tu veux pas le croire Seigneur seul à Leontus, regarde juste au sol, au sol, de sol. Je que je fasse Pistolet problème. 2, force 8, paire moins 3 dégâts. gars. Ça fait léontus. touche à 2. Et blesse à 3. C'est abusé. moins 3 c'est va 6 dégâts 3, mais moins 1, philopène à 6, 4 PV. Voilà, Léontius, il fait 4 PV. Qu'est-ce que tu vas dire <rire> Je vais dire que dans tous les cas, j'ai envie de chialer. Et tu fais déjà es les bolteurs lourds. Euh... De toute façon, j'ai rien à porter à 36 pas avec lui, donc ça sera tout là-dedans. Deux blesses autour, regarde. Regarde comme c'est beau. Euh, tu rerolles pas bien C'est un mal. Euh. Si, lui, il rigole les <rire> Mais c'est parce que je savais que je n'allais pas faire. Oh, je fais des à la 4 Sinopena bah. 6. Il me reste 2 PV. Et après, il te reste les gros tirs, mec. D3 euh, tirs plus 6. 2 tirs plus 6. Touche à 3. Force 6. Sur du 5. Euh. J'avais fait tombé combien ah. Et j'ai cassé, cassé la caméra. T'as cassé la caméra, oui. Bah euh, mon vœu. PA-2, C va 5. Okay. Tu en avais 2 de ça. Il avait 2, 4. Dégâts 2 qui passent à 1. Il reste un PV. Ok, magique. Magique, magique. Sniper et fusil laser là-dedans. Qu'est-ce qu'on en est. On est d'accord. Tu respectais PV. pas les Lantus, mais il a fait beaucoup de PV quand même. Heureusement qu'il y avait les Lentus, c'est ouais. lui qui fait le plus de dégâts. Avec un regard fou. Euh, le sniper. Qui touche. Un gros papa maintenant. Oui, non, j'ai encore le gros papa là, je vais te faire les fusils laser, il faut que je le tue. Oui. Euh, trois fusils laser. Un qui blesse auto et. Deux bleus. Euh, non, euh, non c'est ouais, du ouais, 7. Ouais. C'est va 3. C'est quoi pas... Ah. à 6. Le fusil laser. Est-ce que j'explose <rire> Oui <rire> bah, alors, alors, les mortiers prennent un des trois. Ils prennent 3, ils sont morts. Le Léhman, il prend 3. Les sentinelles, elles prennent un. Le Léhman à côté. Il prend deux et met orange, ils prennent un. Bah oui, bah alors, c'est rentable. Avec ça, avec ça, avec ça, il me reste gros papa. Gros papa qui n'a d'autres solutions et d'autres choix, de toute façon, de tout mettre ici. Ouais. Dans tout mettre, euh, ça va être tout sauf, euh, Bah en fait, ça va être que tout. le portier. Le gatekeeper. Bah, de toute manière, il y a tout, hein, parce qu'il peut tirer que là-dedans. Ouais, mais à 24 pas, je pense pas que... Ah oui, bah, il n'a ouais. pas, oui. pas de portée de Melta, ouais. Allez, le canon ça va bien se passer Vostro ça va bien se passer D3 plus 6 tiers de gatekeeper 5, 6 j'avais fait, fait 2 7-8 non j'espère <rire> <rire> allez fais 4-6 s'il te plaît ah, vas, vas c'est beau Vostro vas-y vas-y blesse maintenant C'est va 6 dégâts 2 je vais relancer ça. Il jette ça deux fois. 5 PV. Il est mort. Est-ce qu'il explose Non. Ah, C'est bizarre, là. C'est oui. bizarre. Alors, j'ai quand même des gars dedans. Euh, je t'ai pas fait le tir de sniper sur lui. Euh, si, tu l'as raté. Tu as raté la blesse. C'est bien euh, J'ai cinq gars qui débarquent. Aucun qui meurt. <rire> euh, il te reste deux mortiers à tirer. Je vais les mettre, euh, je vais les mettre par ici. Euh, juste, euh, juste devant, vu que as plus rien, plus rien à tirer. Hormis des mortiers sans ligne de vue dans tous les cas. Et d'ailleurs, les deux mortiers vont tirer sur les quatre garçons qui restent là-dedans. C'est les acolytes, c'est ça Ouais, c'est ça. Donc les deux des six tirs. On est sur du 6. Et j'ai pris des dés noirs. Oh, l'erreur ah, ah, Tout Rob va te bannir. On est sur du... 5. Euh, 5. Une blesse auto. Save à 5. Voilà. plus c'est le troll quoi ça ça ça mais bah, vu ce qui se passe là clairement euh, j'ai envie de vous dire que euh, on va passer à la phase de charge euh, dans la foulée puisque de toute façon ça va être euh, vraiment difficile les garçons qui sont là vont charger le sanctus ouais c'est dommage que tu fais pas 8 taux. c'est dommage euh, je vais utiliser ça me permettrait de tuer ça, de lever la bannière. Je vais utiliser mon PC reroll ici. Mmh. Oh, oh, Alléluia, joli monsieur. Et on est sur une charge à neuf ici sur ton personnage Reroll avec la Barbie case. C'est ça. Voilà. Est-ce tout tout <rire> Ça c'est la phrase Karma. Dès que tu l'as dit, allez, je vous fais les attaques dans la foulée. T'as pas de quoi interrompre. Nine. Je vais commencer par ici. Parce que c'est là que c'est important. Bah Donc, moins un pour me toucher. Et euh, voilà. Euh, ça va être sur du euh, 4, tout ça mmh. Je peux faire croire que c'est du tir et rajouter... Je sais même pas si ça prend que sur le 4. Donc et on va être sur du 4. Ok. Allez, c'est va 5. Est-ce qu'un petit acolyte derrière meurt à ma place Oui. C'est va 5. Est-ce qu'il y a un acolyte derrière moi à ma place Oui. Deux acolytes décèdent. Et plus est encore envie. vie. Ah, c'est la joie du plus j'ai l'impression de jouer contre un custo qui dit Est-ce que je réussis ma save des. Il t'a vraiment traumatisé Johan, j'ai l'impression. Ouais. Donc là, tu as, as plein d'attaques, euh, force 4, tout le monde tape, il hein, n'y a pas de souci. C'est pareil, il y a la petite épée qui va bien. Et pas de Rivol, c'est... Tu mets pas de Maïus. Non. Là, les 6, ils sortent. Ouais, là, les 6, ils sortent quand c'est pas du tir. T'es meilleur au CAC, en fait. Tu blesses à 3. Là, tu vas me... Oh Tu vas me le décaler lui. Il sait bien, mais il est mort. Voilà. Je vais te faire le Sanctus. Bah oui, c'est vrai. On en noir, bien. les papas du familier. Donc, ah, ouais. euh, ça touche auto. Et là, c'est la blesse. Les blancs, c'est du 4. Allez, les noirs, c'est du 3. Euh, ça te fait euh, 3 saves sans perdre. Donc on va être sur des saves à 4... oh, 3 morts. Oh, je, vais, je vais garder l'objectif en fait, c'est ça que tu es en train de me dire. Bah du moins il est juste contesté quoi. Oui euh, ce que je vais faire c'est que je vais quand même taper, ça fera ça de test de morale. Tu as perdu pas mal d'oranges. J'ai perdu un orange. Ok, donc je vais te faire sur les noirs. Un seul orange Ah bah oui c'est vrai que... Il ah, faut que tu tues un orange de plus si tu veux commencer. Deux oranges de plus si tu veux me faire un test de co. Ouais, on va taper sur les noirs. Une touche, une blesse, c'est va 5. Ah, c'est dommage. J'aurais bien voulu me, dommage, me décliquer est... avec la cohésion. Il a dit, c'est dommage. Ouais. Moi, j'ai un test de co... Cours... Alors, juste, nulle part. je viens de faire un 2. Ouais. J'avais dit tout sauf un As. En fait, j'aurais dû dire tout sauf un As et un 2. Parce que oui. même en le banc de sergent, j'ai un commandement de 7. Ouais. Et ce qui fait que je 4 mort, ça fait sur l'objectif. Ouais. Je suis content d'être heureux. En fait, c'est juste... Moi, en fait, quand je vais... À ma phase de commandement, si tu veux, je vais repopper un noir ici, avec la bannière. Et je vais repopper un orange ici. Ce qui fait que j'aurai quand même 3 objets, donc je mettrai ah quand même 12. Par contre, moi, j'ai un petit test de co. Ah non, ils ont perdu que 2 gars, donc ils n'ont pas de test de co. Ah non, non c'est grandement décevant. Donc tu fais 3 de boots, 5 d'inflexible command. Ah non, parce que tu n'es pas apporté. Ah non, tu as des radios. Oui, oui. Tu as oui. des radios, donc es port... tu fais 5 d'inflexible. Boots, tu fais 3. Euh, bon, pas encore, et moi comme tu l'as dit, bon, bah, moi je mets 12 de primaire mais par contre j'ai qu'une bannière. J'ai un PC, t'as deux PC au début du tour, et euh, moi au niveau de, de ce que je veux faire, donc comme j'ai dit... Non, je vais être à un seul PC puisque j'ai fait la rirole ah, de, ah, oui, de, de charge. Ah oui, t'as fait la de charge, excuse-moi. On est à un tous les deux. Euh, moi ce que je vais chercher à faire, c'est euh, marquer de l'embuscade. Euh, marqué de l'embuscade et je vais essayer d'aller euh, sécuriser ce, ce flanc là donc au niveau de la phase de commandement Frankie, donc euh, comme je disais j'ai 3 objets grâce à mes repops qui sont aussi en phase de co euh, donc je vais mettre 12, 12 de primaire 1 ouais. de bannière euh, là je vais aller tuer les cas kin pour récupérer mon dur récupérer mon objectif j'ai plus de nexus par contre ce que je peux faire c'est que je peux donner la relance des 1 la blessure sur le pack euh, d'acolytes qui se trouve ici parce qu'ils sont à 9 euh, du Primus ici eux ils n'ont pas d'autre intérêt que le scoring donc euh, en termes de déplacement bah, je vais juste euh, je ne sais même pas si je veux me désengager parce que je suis, je suis très très bien là euh, je vais pouvoir aller cercueil les Sentinelles comme ça j'aurai cercueilli à la fois les Sentinelles et à la fois le Lehmann comme ça même si ce bar euh, je vais pouvoir rester englué chez lui, là je vais mettre toutes mes petites forces qui me restent par là pour tuer ça, je vais euh, récupérer cet objet-là. Je vais poser une bannière avec le clamvus euh, une fois que j'aurai mis mes néophytes euh, sur, le, sur le point. Et je vais faire arriver euh, tout ce que je peux faire arriver là-bas pour euh, mettre du, du derrière les lignes ennemies, en fait. Tout simplement, je vais essayer de faire ça. Je vais consolider ma position. On va mettre une petite bannière par là. Euh, je crois que ça ne va même pas être possible. Mais par contre, sauf si euh, je bouge avec eux, non, je ne peux pas. Je ne fais même pas avec eux. Donc, euh, pas de bannière ici. Je vais juste reposer une bannière là et euh, venir euh, l'embétouiller par là. Et on se retrouve en fin de phase de move. Bon, alors, euh, c'est un tour 3 qui commence à devenir très, très dur pour l'Astra Militarum. Donc, euh, moi, je vais essayer de consolider mes points. J'ai une opportunité d'aller par là-bas pour euh, commencer à maxer mon behind. Donc, je vais vraiment consolider ce flanc-là. Euh, alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé J'ai réorganisé mes forces ici. J'ai fait revenir des acolytes. Le Primus et le Goliath, je vais tenter de tuer ça. Euh, le Clamvus a posé la bannière ici. Euh, il a donné son aura au orange pour qu'il n'ait pas de, de test d'attrition. Euh, les bleus sont arrivés de manière à pouvoir tirer ici ou sur les Sentinelles. Éventuellement pouvoir tenter une charge sur le Lehman à 8. Euh, les oranges et les noirs sont restés euh, au corps à corps. Parce que là, en fait avec la phase de corps à corps euh, prochaine, je peux éventuellement aller euh, engager au corps à corps le Lehman. Je peux éventuellement graber les sentinelles si je les laisse en vie. Le but, c'est quand même de faire un peu mes points. Donc, euh, j'ai réorganisé mes forces pour que le Sanctus, le Saboteur, le Kellermorph et le pack de néophytes euh, violets qui est arrivé ici euh, puissent tirer sur les sentinelles. Le but, c'est de les tuer avec une unité qui vient d'arriver, avec un jeton, et en étant exposé, ce qui me ramènera 5 points d'embuscade, euh, Les violets, les roses donc les roses-violets, ouais. on a compris que je ne connaissais pas bien les couleurs et tout, euh, ils, sont, euh, ils sont arrivés à 12 des mortiers, mais à 8 du, du Lehman Russ, et ils pourront en effet tenter une petite charge euh, pour rester sur euh, dans, dans sa zone de déploiement. Le Keller Morph, il a l'aptitude de bouger après avoir tiré, donc il ira se faire, je vais faire un petit cocon dans les violets, euh, les violets-roses parce que je ne connais toujours pas les couleurs, euh, histoire de se planquer là-dedans, et je pourrais mettre 4 points derrière les lignes ennemis. Donc là, l'idée, c'est de... Je suis, je suis en train de l'engluer, donc je continue à l'engluer. C'est vrai que j'ai pas mal de chances d'avoir réussi à me à bloquer le Leman là. Après tour suivant, bah, il va avoir plus d'aptitude pour me, pour me dépoper Mais j'aurais sans doute pris pas mal d'avance en termes de points. Et là, mes acolytes et le Sanctus se sont positionnés là pour tenter de tuer le Sion qui reste. Donc, euh, on va passer sur la phase de, de tir. Je vais faire mes acolytes euh, dans le Sion. Des six attaques de grenade, une... Sur du 4, non. Euh, un pist deux pistolets, une touche et une blesse. Une save dans le Sion. Ok, il est mort. Ça ne choquera personne. Euh, le Sanctus tire dans les Sentinelles. Il touche auto il blesse à 5. Non, mais tu gagnes un jeton. Le Saboteur tire dans les Sentinelles. 2 des 3 tirs, 5 tirs. Qui touche à 2. Et qui blesse à 3. Parce que tu n'es pas exposé. Ça te fait 4 sauvegardes PA-3, dégâts 3 dans les sentinelles. Ça va faire juste une 6. Ça fait dégâts. Dégâts 3. Donc il y a une qui meurt et une qui est à 4 PV restants. Oh, sait on sait jamais. Non. Petite explosion. L'explosion, c'est pour moi. Euh, du coup, maintenant, je vais faire mes acolytes, mes néophytes, rose ou violet, parce qu'on connaît toujours pas les couleurs, dans les sentinelles. Le but, c'est... Euh, là, comme il euh, y a un jeton et comme tu es exposé, euh, le but, c'est de te les finir euh, pour que je puisse marquer euh, 5 points d'embuscade. De, euh, J'ai aucune relance. Et sur du 3. PA-2, dégâts 2. Es sur, qui, es déjà sur les sentinelles. Les sentinelles blindées. Sur du 5. Elle est morte. C'est dégâts 2. Donc, ça me fera mes 5 points d'embuscade. Elle peut exploser. Non, non, elle ne peut pas. Elle a décidé de ne pas exploser. Je pense que ça fait partie des faces du dé que je ne verrai jamais. Je ne sais pas à quoi ressemble un 6. Les points euh, les points sont faits. Euh, mon petit Goliath, ici, il tire tout sur euh, ces messieurs les casquins. Euh, je vais même faire ça plus intelligemment. Je vais commencer par tout tirer avec mes néophytes qui sont là-bas. Euh, les lance-toiles font 6 euh, touches auto, qui font 4 BM. Euh, ils ont force plus 1 quand ils tapent ou force plus 1 tout le temps Force plus 1 quand ils sont chargés, ont été chargés. l'intervention. Okay. Oui. donc c'est 4 BM, et après j'ai 12 tirs de saturation qui touchent à 4, qui blessent à 3. Tout ça pa à moins 1, t'en avais 2 à couvert, donc euh, 2 qui save à 4. Un mort, Deux morts, et le dernier à 4, ça fait euh, 3. Attends, euh, ils ont... ah oui, non, ils ont le save à 4 de base, oui. 3 plus 4 BM, ça fait qu'il en reste plus qu'un ou deux euh, 3, plus 4 BM, non il en reste un petit peu plus quand même 1, 2, Ah oui t'en avais, avais 10 et 4 Tu viens de gagner un jeton crossfire Je suis content Et je vais mettre euh, du coup mon Goliath qui va tout tirer dedans La... C'est son tir de canon sismique Ça te fait 2 save paire, moins 2 dégâts 2 Et après il y a une petite mitrailleuse bon. okay. euh, Non il en non, reste, il un. Reste, un. Il reste un. La mitrailleuse, touche et blesse 3 euh, fois sans PA, save. Je sauvegarde. Oui. Euh, voilà, bah du coup, euh, j'ai le killer morph. Il a que ça à faire. Bah, du coup, il va. Sur quoi peut-il tirer? Ouais, en fait, ça va être simple hein, parce que j'ai le gros leman. Donc je veux faire des tirs d'opportunité sur ton gros leman. Je t'en prie. Allez, je fais les gros tirs. J'ai une touche. J'ai re une touche et je blesse à 5. 2 P à moins 3, dégâts 3. La moins 3 qui va me faire du 5, ça me fait... Oui. Je suis content. Content d'être heureux, comme dirait certains. C'est ça. Euh, alors, mon Keller Morph, du coup, comme on a dit, il se replanque ici, comme ça, je suis sûr de mettre mon dernier relé ennemi ennemis. Et maintenant, on va charger. Euh, je vais tenter ma charge sur ton Leman là-bas, avec mes roses. Je t'en prie. Charge à 8. Charge à 9, c'est euh, très fâcheux. Et euh, les bleus dans le Lehman là-bas. Dommage, charge à 7, ça ne passe pas. Et du coup, tu peux me taper avec tes Lehmann. Allez, je te fais les 6 du Lehman en bas. Ok, je te fais les 6 du Lehman, Euh. Des 6 maintenant d'ailleurs. 5, pardon. Ah, une touche. Une blesse. Une blesse. T'enquier. Et tu m'as contacté là-bas, ouais, là-bas ça fait 6. Je respecte rien, vraiment. 2-3 ah touches Alors là, on fait une petite tasse dans le lot. Un mort. Donc là, c'est dans les oranges, donc je retire, comme j'avais dit, un gars qui peut être retiré. Qu'est-ce que tu scores à la fin de ton tour eh ben, Je fais embuscade à 5 parce que j'ai tué les sentinelles ça qui étaient okay, exposées. Behind à 4. Behind à 4. Et je gagne un PC. Vu ça. que j'ai fait behind avec une troupe également. C'est ça. Euh, j'ai posé une deuxième bannière et toi du coup au début de ton tour tu t'auras pas de primaire et pas non. de bannière parce ah que j'ai tout retiré, t as tout cassé j'ai tout cassé, tu passes à 2 PC et moi je passe à 3 du coup alors là à mon tour je passe à 2 PC qui va me permettre de me barrer je pense que c'est un petit peu trop tard même si je bouge de 8 je vais pouvoir peut-être faire un petit quelque chose euh, clairement, ce qui ce faut... va se passer, c'est qu'il faut que je désengage celui-ci euh, pour me donner le champ libre avec cette unité-là ou cette unité-là pour essayer de clean au maximum, sachant que tout ce qui va sortir de là va mourir rapidement avec ça. Donc je me dis que peut-être euh, cet objectif-là le considérer comme perd... En fait, là, grosso modo, il n'y a pas vraiment de plan dans le plan. Ce qui va se passer, c'est que je vais donner la full reroll sur le tank là-bas pour essayer de laver si possible, mm -hmm. cela euh, Léontus va sortir un petit peu les doigts avec son petit collet Il va venir pour charger ici, pour sortir un petit peu euh, du gros. La phase de tir, je pense que les Lehman Rush vont rester au cac, malheureusement, parce que là, le but du jeu, c'est d'essayer de faire le maximum de dégâts. Donc ça va être... Euh, si je désengage, je perds la puissance de feu. Derrière, ça laisse à son tour la possibilité de venir soit de rester sur des objets, soit de venir m'engluer un petit peu plus loin. Donc ça ne changera rien. Et là, euh, clairement, c'est comment freiner de, des quatre fers. <rire> que bah, toi, en fait, euh, pour là, sauver -ce ça, tu, ce que tu peux mettre comme point encore, tu as un flexible commande que tu vas maxer, là parce que tu vas tuer une unité euh, sous ordre De bah, toute façon, ce qui va se passer, c'est très simple. Phase de co, je donne la full reroll ici. Je vais, donner, euh, je, vais donner, je vais donner le blast euh, x 2. Comme ça, au moins, je suis sûr de faire... Enfin, quand t'es double pour le Blast, comme ça, je fais tous mes tirs. Je suis tranquille ici. Euh, là, ce qui va se passer, c'est que... Euh, je vais mettre le Blast x2 ici aussi pour pouvoir tirer avec la tourelle. Sur cela. Euh, non, ils sont, ils sont plus que 4. Donc ouais, ça, ça ne sert à ça sera... rien. Donc ici, ça, sera, ça va être la reroll des As ici. Euh, cette unité... L'unité qui est... Le commandement ici va faire la reroll des as sur les mortiers mmh. et ce qui va se passer c'est que le commissaire euh, tu n'as plus rien fait par même temps on est autour euh, de je quoi. crois que c'est pas reroll des as c'est plus un pour toucher euh, plus un pour toucher pardon ouais. j'ai toujours plus un des pour as, toucher plus un, plus un PA, pour ouais. uh, toucher et ce qui va se passer je vais là de toute façon je ferai pas grand chose donc tu euh... peux rejoindre je... le culte si tu le désires c'est mmh. ça je pense que c'est ça je vais essayer de donner objectif secure sur cette unité là avec le commissaire qui est derrière, puisque je peux cibler une unité. Tu fais le plus de points possible. Je fais la phase de mouvement très rapide, d'ailleurs qui va même pouvoir se faire en direct live. Donc, ici, on va venir ici. Léontus va venir juste pour se mettre à 12 pas et se mettre une charge auto. Ouais ici ah, parce que là tu vas pouvoir charger comme ça vu que c'est euh, une ligne de défense c'est ça là. Euh, même si je vais tirer dessus que tu me lèves des figurines là au pire des cas j'aurai toujours euh... après il a combien de mouvements 12 il pouvait pas faire un truc comme ça euh, 12 je perds deux Ouais, si oui je peux ouais. passer ici ouais, ouais. comme ça au qui... moins ça fait un petit peu mieux euh, là et je vais faire bouger l'unité de commandement et je pense qu'au niveau des moves ça sera tout, le plus un hit pour compenser mon moins un CT nous passons directement en phase de tir alors je n'ai pas, pas utilisé mes deux PC je pourrais utiliser mes deux PC pour effectivement à la phase de mouvement désengager ce qui fait que je me libérerai de l'empreinte des noirs si j'arrive à faire mon mouvement je vais le tenter, on va passer on va juste se mettre ici avec, ben, les deux pas de mouvement me permettent de faire le pivot et d'être sûr de sortir ouais. Sur un 1, tu meurs. Ne le fais PC. pas, ne fais pas. Ah ben, c'est pas moi qui choisis, en fait, là, clairement, regardez, je jette le dé. Non, mais, eh, Non, mais on est d'accord, on est d'accord voilà. tu nous fais la spéciale es le petit voilà. fils de tour. Alors, par contre, maintenant, je vous le dis, je fais 6. Vas-y, expose. Non. Si tu avais encore un PC, tu pourrais te tirer en bon. Ah, non, non. non, non ouais, je crois ouais, que c'est que quand tu meurs d'une attaque de tir ou de cac. Voilà. Là, voilà, on on est, est d'accord, il y, y a une polarisation de la chance. Là, ouais, il, y a des chattes, là il y a la chatte. Hein, je crois que j'ai attendu <rire> deux versions pour avoir enfin le droit de jouer de l'Astra Militarum. Euh, je fais ma Alors... première game Astra Militarum, comme vous avez pu le voir sur certains points de règle un peu litigieux. Est-ce que je me languis la V10 Peut-être bien. Est-ce que j'ai un tournoi <rire> qui est prévu pour un mois, c'est ça Avec non. une liste similaire ah tu joues le tournoi TTS en Astra Voilà. Ah Vostroyon Lady. Allez, phase de tir. Bon ben, tout bonnement. Alors en fait, le, le truc très important, c'est que eux ils meurent. Eux, ils meurent avec des ça. unités sur or, sous ordre. Je vais faire tirer... Je vais d'abord faire tirer lui qui va faire ses deux petits tirs. Ouais. Parce qu'il vu... les a. Vu qu'il est abusé. <rire> en deux touches. Euh, il est soldat... né. Eh ben, deux morts. Je vais faire tirer... Alors, le Blast, ça va faire automatiquement le nombre de tirs maximum. Puisque ce tu Blast x2 Oui, oui t'as Blast x2 et puis... Là, c'est la full truc en 3, full reroll. J'ose même pas essayer de chercher des 6, t'as bien remarqué. <rire> fais, juste, fais juste des 2 et je suis mort. C'est bon euh, Non, il m'en reste un. Est-ce que tu peux m'en tuer encore un, s'il te plaît J'ai encore 3 bolteurs lourds. Ça va être difficile. Un stat, un... avec mes stats, ça va être difficile. Ça va être... Tiens, regarde, regarde Regarde, je suis déjà mort, voilà. <rire> je suis déjà mort. Ce, ce fut assez pénible. Euh, L'important, c'est le résultat, mon petit. Vu que j'ai besoin de faire du tir à tout prix, parce qu'il faut que je fasse du tir, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la tourelle ici. J'ai envie de tuer des véhicules, mais qui ne m'apportent rien de spécial, ça ne score pas. Donc, je vais tirer sur les noirs et toutes les autres armes... Euh... Sur les oranges. Ouais, on est dans les mauvais choix, donc on va les continuer. La tourelle. Ne <rire> dit pas que c'est des mauvais euh, La tourelle, ça fait le max de tir, là. T'es vainque. Hein ah oui, oui. Et là, tu te fais plaisir, mec. Hein. Ça va nous faire euh, 3 et 9 tirs. En... Roule des As. Je ne sais même plus. En Roule des As. Ça ne touche tire. pas. Euh, J'ai le plus 1, moins 1, parce que je suis quand même engagé au CAC. Et tu, blesses à... tu me tues sur du 2. Ça fait 4 morts. <rire> Est-ce tout, monsieur Est est-ce ce que votre magie les peut faire Les bolter le latéraux et en mort, ça sera le canon verre, Comme ça, je te fais tout dans les oranges. reroll l'Illisus. Et... C'est les oranges, ça. Euh, c'est quoi C'est le bolter lourd Ça, c'est le bolter lourd, ouais. Ça va 6 de mort. Euh... Voilà, Léontus, il va venir nous faire chichi quand même. Hein. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais. On n'a pas envie d'être là, mais... Malheureusement, il va venir. Euh... Les mortiers, puisque, bah, euh, à part pour le plaisir, euh, <coughs> les mortiers vont tirer sur les euh, noirs aussi. Ouais. Ça fait 12 tirs. C'est ça. Tu fais pas chier. Donc, en stat, normalement, un mort, c'est ça Non, non, non, ça, c'est la stat. Euh... <rire> j'ai comme l'impression que tu, tu as arrêté de parler. Et eux, j'ai mis la rirole des as. Non, t'as mis plus un touche Plus un hit, pardon. Oui, ouais. parce qu'il n'y avait pas de ouais. reroll des as. Euh, du coup, donc tu est... touches à 4. Reroll des 1 à la blesse, non Pardon. Allez. C'est ma 5. Suis, je suis tellement sur stat que j'ai besoin de me. Ah T'as besoin de te nerfer en plus. J'ai besoin de me nerfer. Ça fait 4 morts. Le tanko va tout tirer ici, sauf sa grosse arme qui va tirer sur le véhicule là-bas. Ouais. Je vais faire la grosse arme, D3 plus 6. Là. Je commence à me réveiller quand j'ai plus rien sur la table, c'est magique. C'est ça qui est beau. Qui va toucher en 4. T'as pas de reroll des uns il, il, il a pu se mettre la reroll des uns lui. Euh, non parce qu'il est. Et il a mis plus de mouvement là-bas. Ah oui. Euh, ça, le 6, le sauto et Oh, oh putain, c'est à 3 Ouais, dégâts 3, qui passe. C'est va 6. 6. Fin no à 6. Je suis à 8 PV restants. Voilà. Et canon laser. Touche. Euh, pas et les deux multifuseurs parce que je suis engagé au corps à corps une blesse, blesse qui blesse un auto, un mort, c'est parfait T'avais besoin, euh, ouais je, je pense la charge, je sais pas sur combien tu l'as réussi mais t'avais besoin d'à peu près 8 pour être bien niveau mouvement Je euh, peux prendre 4D alors Ouais. Ah t'as une charge à 7 mec Oh <rire> Merci, merci d'avoir mesuré J'étais <rire> resté sur le 8, j'allais pleurer, réellement <rire> Si tu veux tu me dis je lance tes charges, regarde Ah non je suis pas meilleur en fait ouais, pas Moi d'habitude j'ai 3D tu 8. Ah, Regarde tu vois j'aurais fait une meilleure chose donc ceux-là, ils sont là. Et puis avec Pylin, arriveras à te mettre... C'est ça, puisque ça... On à 6 du centre. Tu te mettras à 6 du centre avec le Pylin Conso, ouais, y a pas de souci. L'Ogrin qui a 5 attaques, qui touche sur du 3. On voit que c'est la Stéad qui blesse à 2, j'imagine. Oui, qui est force... Euh... Et à moins 2, donc j'ai un mort. Allez. J'ai fait les 3 attaques euh, du chef 4, parce que j'y ai mis la petite épée qui va bien. Ouais. Euh, qui touche à 3, parce que c'est quand même un mec assez sympa, assez stylé. Ça fait 2 morts de plus, allez, bam et ensuite, il va y avoir les quelques gardes. Je t'en fais ça. Je pense que ça suffira amplement. Voilà. Allez, un mort de plus. Léontus, pareil. Touche à deux. Et dire, et dire que certains disent que c'est l'équivalent de Morven. Euh, Bless, Bless à deux, mec. Voilà, six morts. Est-ce tout Est Respecte-toi, s'il te plaît. Euh, là, j'ai besoin de trois objets, donc je vais les garder comme ça. Voilà, elle n'a pas besoin de faire de... Je vais, alors, je vais quand même, en retirant mes six, je retire ça. Contacts, je m'assure de ne plus être pas en pas cohésion d'unité, en cohésion. Alors du coup, j'ai des tests de co. Euh, ah, j'ai deux oranges qui tapent là-dedans. Oui. Oh. oh, Rien du tout. Euh, non, c'est une save. Une save dans Ah euh, Fino ça euh, Non, tu pas de PA Pas de paire. paire. Bah, c'est bon. Oh, c'est une save à deux. Ah bon ah, C'est Test de co sur les oranges 3, donc je fuis, mais je n'ai pas de test euh, d'attrition sur eux, grâce au clamvus. Donc euh, j'en ai un qui meurt au moral, ouais. et un qui meurt à la cohésion, et le reste de l'unité en cohésion. Les noirs, je fuis. Même celui-là est en cohésion, à deux pas ah, Oui, regarde, j'ai deux de deux. Ok, c'est bon. Euh, j'ai un qui monsieur. fuit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il m'en reste 7, donc sur d 1 et d 2, ça s'en va. J'en ai un de plus qui s'en va, c'est celui-ci, serait parti à la cohésion. Et là il m'en reste 6, donc celui meurt à la cohésion également. Oh, je pense tu, tu peux me taper, taper si, si tu veux. Ouais, regarde, 6 attaques, je pense que tout le monde attend de voir ça. Oh <rire> déjà, ouais. eh mec, t'en as lancé que 5, il t'en reste une. Ouais, mais celle-là, elle était trop, elle était trop. Voilà, tu blesses à deux. Oh là là là là, là, là, là c'est magique, regarde Ça 5 Oh 3 morts. Donc euh, j'en avais déjà eu un de mort, test de co. Ça, ça fuit fui. Et alors Donc il m'en reste 15. La partie ne veut plus. Genre je lance 5 dire. par 5. Un mort de plus ok donc il m'en reste 14 voilà j'ai fait plus de morts sur eux avec du corps à corps donc <rire> euh, clairement là ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir euh... tu inflexibles inflexible le comment je vais, ah, à commande plutôt bien tu pas de bannière au début de ton tour et tu boots tu boots à deux je boots à deux you boots and at 2 et moi, en fait, avec mes repop, j'ai retourné sur trois objets. Alors, fais ton repop des oranges, qui est très important. T'es pas super OP Si, si, je me suis donné l'ordre Objectif Sécure. Ah Secure. Ah. Ah, es... ah, mais de toute manière, j'ai su J'en ai trois, là. Oh, oui, donc c'est bon. Oui, donc euh, voilà. Donc, je mets mes 12. Je mets mes deux points de bannière. Puis, euh, on va voir ce que je peux faire. Et on revient vers vous juste après. Bon du coup euh, <rire> la partie la partie est quand même euh, Je... mal engagée pour Vostro du coup on a décidé de théoriser un peu la fin en fait donc moi mes forces se regroupent sur le centre pour tuer les dernières choses qui permettent de mettre bout de ses bannières c'est-à-dire son escouade de commandement et ses deux euh, et ses deux euh, comment dire ses de deux mortier. mortiers donc ça c'est le killer qui s'occupe de tuer les mortiers il il les tue les deux packs de néophytes le saboteur le sanctus et euh, les acolytes plus le goliath plus les acolytes ont raison euh, de l'escouade de co euh, et à la fin donc euh, bah, moi j'aurai mes objets par là Vostro va revenir avec ses deux en fait, mats voilà ce qui va se passer à mon tour en fait mm -hmm. enfin les deux derniers tours le T4 T5 c'est ici ceux là vont pouvoir avec casser les décors très ouais. important très important avec la... pouvoir... les ça sert à ça. avec les ordres bouger un petit peu plus vite mm -hmm. pour pouvoir tirer et da... donc vider ça et venir me poser là en comptant OP grâce aux ordres que peuvent donner euh, euh, Léontus. Celui-là derrière est juste là pour venir vider ce qui se passe ici. Et Léontus va aussi s'amuser un petit peu entre la, les tirs de la tourelle là-bas plus ses tirs ça J'ai trois tourelles de les plus deux mmh. les complets sur ces deux escouades-là. Ce qui fait qu'au final, dernier tour, je peux marquer les 12 points. Mmh qui me permettent de sauver un petit peu la face, parce que pff, là, clairement, je pense que ouais, euh, ouais, c'est assez compliqué. Donc gros on... fait C pour la garde, mais il suffisait, il suffisait de rejoindre le culte. Hein. C'est ça. Ben, je pense que d'ailleurs, on va le faire. Oui, là, bon. là, là, là, vous êtes parti pour rejoindre le culte, voire être digéré par des tyrannides. Je pense. Ouais. Le score finit sur un 90-53. Ouais. Au niveau du primaire, bah moi, je mets 45. 15 d'embuscade. Euh... Derrière les ennemis, je le... Ah mince, j'ai oublié de compter le, le dernier tour de, de, de derrière les ennemis. J'ai un peu plus de points avec ça parce que j'ai toujours mes deux unités dedans. Donc 94 pour moi, 53 pour toi. Voilà. Donc 15 de behind, 15 d'embuscade, de, euh, 9 de bannière parce que euh, j'ai pas pu reposer au milieu vu qu'il vient me charger avec Léontus. Et donc euh, Vostrom lui met 20 de primaire, 15 d'inflexible Command, 1 de bannière et euh, 7 de boots on the ground. Alors, je pense que ça aurait pu être euh, bon clairement mieux. On a bien vu que, de toute façon, on est sur un codex euh, qui peut se jouer Bon, il faut bien le connaître. Il est quand assez, assez complexe. Il faut bien voir ses bulles au niveau des, des ordres et tout ça. Mais ça peut être assez, assez simple. Une fois que ça a été plus fluide, on va dire, les autres tours. Une fois que j'ai perdu cette appréhension de me dire euh, faut pas que je me trompe. Euh, C'est un codex qui se veut... Très pénalisant pour l'adversaire dans le sens où on peut l'empêcher de jouer, clairement avec les FEP. on a vu que pendant deux, presque trois tours, je peux ouais. t'empêcher de venir faire behind, c'était vraiment l'objectif, mmh. même si les motos ont bien cassé les pieds, mais c'était vraiment l'objectif que j'ai voulu tenir, et on se rend compte qu'au final... Voilà. C'est une qui n'est pas totalement optimisé. C'est un premier jet. C'est clairement... Oh, on m'avait clairement dit que les chevaux n'étaient pas fous, mais je voulais à tout prix sortir mes conversions. Donc ça, c'est le côté pro-player. En vrai, en, vrai, en vrai, les chevaux, c'est bien parce que tu vois, ce qui te met vraiment dedans, c'est euh, que je viens me, me graber sur un Lehman et tu ne peux plus rien faire. Et les chevaux, ça. quand tu les préserves et qu'ils sont derrière, là, ils peuvent répondre à ce genre de situation parce qu'ils arrivent et ils ont une grosse statue au close. Hein, quand ils ont ça. la folie roll de Léontus, ben, ils tuent. Clairement, tue, je, euh... je voulais me baser sur le fait que tout ce qui est euh, pro player aujourd'hui euh, crache sur les mmh. chevaux. Pour me dire que pour 100 points, en les mettant devant, sur un endroit où techniquement tu passes pas avec tes quads, mmh. je me dis c'est quelque chose qui va laisser. Je ne voyais pas l'intérêt. Même moi, on va dire que mmh. euh, je ne serais même pas allé le chercher parce que ça présentait que peu d'intérêt. Et au final, il avait un plan. On connaît Lucas pour ses plans. Moi, je suis plans. avec mes motos. Hein. C'est ça. Et fait. au final, ça se passe bien parce que tu fais ce que tu as prévu de faire. Tu en fais même un petit peu plus. Oui et au final c'est ce qui a permis de me mettre dans le mal parce ouais. que c'était ben, clairement ce qui peut s'apparenter à une erreur parce que c'est ce qu'on appelle un tremplin que j'ai offert c'est vrai que moi je, je pense que si je voulais jouer safe sur Astra je prendrais plutôt euh, Broadswarm Swarm que Behind parce que Behind on voit que tu as des outils quand même pour m'embêter euh, là dessus alors la liste n'a pas été prévue contre toi clairement c'est plus euh, je contre dis tout leader, euh, compris. <rire> tout, tout leader il faudrait que je vous compte, mais surtout contre le Space Marine ou autre le fait d'empêcher les FEP on sait qu'en ce moment les Devastator, il y en a pas mal euh, c'est je trouvais ça intéressant après clairement il y a des, des modifications à faire, la deuxième unité de Kazerkin reste indispensable malgré le nerf euh, une petite unité mécanisée par exemple ça peut rentrer très bien mm. euh, je pense que voilà c'est... A... J'ai pu montrer une armée qui était bien peinte. Enfin, qui, est... voilà. qui était euh, très très bien convertie voilà. surtout. Hein. C'est ça, c'est ça. Bah, J'ai montré ce que c'était un peintre face à un pro player aujourd'hui. <rire> Retourne-toi, il y a toujours écrit Top Player France dans ton voilà. dans le dos. Publicité mensongère <rire> Non mais voilà, clairement. Euh... C'était ta première fois. C'était ma première fois, ça s'est pas passé sans Jacro. <rire> J'espère qu'en tout cas ça, ça vous a plu. Euh, ouais. Il y aura d'autres rapports de bataille qui vont venir. Euh, on reste joignable sur la page Facebook, on essaie d'être le plus mmh. actif possible, mais c'est vrai que c'est pas encore. On n'est pas rentré encore dans les codes de, de YouTube de la, de, de, de, de la communication. On est dispo sur Discord, on va essayer d'organiser de plus en plus de games TTS sur Discord, un petit peu comme on avait fait avec Zig pendant un temps, faire 2-3 parties. On va mmh. finir la V9 vu qu'il y a moins de tournois, je pense que ça peut être ouais. intéressant. De faire, d'inviter même des gens à nous affronter. Vous avez vu qu'en plus, moi, je suis bidon, donc ça tombe très bien. <rire> on peut on ça après, ça. il arrive avec des trucs qui rien tournoi, il finit deuxième. Et le truc, c'est ça, c'est que voilà, grosso modo, on, va être, on est dispo pour la commune, n'hésitez pas. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Moi, je me suis bien marré, et puis euh, on retourne un rapport de bataille euh, demain, que vous aurez euh, prochainement, sans doute aussi. C'est ça. Ou vous avez peut-être déjà eu, on ne sait pas, vous êtes dans le futur, nous, on est dans le passé. Oui. Puis voilà, moi, ça m'a ça fait plaisir. J'apparais, je sors de l'ombre, euh, déjà pour remercier nos deux joueurs, merci Lucas, merci, Louis, merci Vostro. Euh, comme ils vous l'ont précisé, passez par le Facebook et par euh, le Discord de Creative War si vous voulez euh, interagir avec eux, interagir avec tous les membres de l'équipe Team Creative War C'est le moment d'échanger autour du compétitif, euh, du beau jeu, etc. Vous pouvez aussi euh, penser à vous abonner à la chaîne Team Creative War pour du contenu compétitif de haute volée même quand les dés ne sont pas là et euh, aussi bah, sur la chaîne principale Creative Wargame et passer par notre Twitch pour des parties en live et euh, des moments de peinture, euh, le choix des armes euh, qui continuent sur la chaîne euh, voilà tout plein de choses pour ne rien rater et continuer à nous soutenir je vous invite aussi à passer par nos liens d'affiliation notamment par My Hobby Play si vous voulez avoir des figurines à moindre coût jusqu'à moins 20% euh, sur l'ensemble de la Game Game Workshop ainsi que nos partenaires Crank Wargame pour des tapis de qualité et euh, des euh, décors de qualité aussi avec My Scenery euh, là c'était des décors en carton plume euh, du format FTC, ITC euh, voilà si ça vous intéresse tous les liens sont dans la description on se retrouve très très vite en effet pour un nouveau rapport de, de bataille avec Vostro et Lucas euh, vous verrez les, les factions très très bientôt mais c'est du lourd euh, et d'ici là bah, je vous dis ciao les seigneurs de guerre